Eh ben, bonsoir euh, tout le monde, euh, bienvenue, on est ravis de vous accueillir euh, ce soir donc, pour le lancement du livre, que je le montre quand même, euh, « Tout habitant tous habitants » de Carole Schex et Anouk Mijon. Donc, euh, ce livre c'est l'aboutissement d'une immersion destinée à l'espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre, qui se trouve euh, juste un peu plus loin dans le quartier à côté de la Place de la Réunion. Euh, C'est un livre sous forme d'un abécédaire qui parle euh, de l'habitat et du mal-logement à Paris. On est vraiment ravis d'accueillir cet événement ici, déjà parce qu'on connaît bien Anouk et Carole qui sont intervenues ici déjà euh, pas mal de fois, elles connaissent bien la bibliothèque, euh, elles sont intervenues notamment lors des journées de solidarité avec les familles migrantes qu'on a organisées à la bibliothèque avec l'association Ancrage, donc euh, du coup ça nous paraissait aussi, euh, enfin voilà c'est comme ça que, que le lien s'est fait et qu a, qu a, que les choses se sont décidées pour que l'événement se fasse ici. Euh, très chouette ben déjà parce que c'est un livre donc ben ça nous parle nous à la bibliothèque et c'est un livre qui est vraiment destiné à tous les publics on en parlera un peu plus tard dans la soirée ça nous parlait aussi parce que bah, ça se faisait avec l'espace Solidarité Habitat qu'on est ravis d'accueillir euh, ici. C'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble, mais du coup on espère bien que ça va peut-être donner lieu à d'autres choses. Parce qu'on aime bien travailler avec des partenaires du quartier et que bah, voilà, c'est un, un partenaire important euh, sur le quartier. Donc c'est très chouette que, que l'événement se fasse ici. Euh, L'idée ce soir, c'est donc de parler à la fois de la résidence qui a donné lieu euh, à ce livre et puis du sujet lui-même, donc euh, le mal-logement, euh, l'habitat précaire, l'habitat euh, euh, indécent, tous les gens aussi qui sont victimes de tout ça. Euh, on va donc passer un moment avec nos quatre intervenantes, Donc, que je dise pas de bêtises, donc Séverine Lardy, qui est de l'association Grain de Lire, euh, Carole Schex, euh, qui est autrice illustratrice euh, Anouk Mijon, qui est architecte et dessinatrice, et Fadila Deraz qui est de l'espace Solidarité euh, Habitat et qui est chargée de mission prévention des expulsions, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà. Donc je vais leur passer la parole. On va faire un petit tour de table euh, pour qu'elle se présente un peu plus précisément euh, concernant la soirée aussi. On aura un petit temps plus tard avec euh, des lectures, des questions, parce qu'on a déjà fait circuler un petit peu le livre. Euh, vous avez pu voir que le livre est un distribution à l'entrée, donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu le piocher pour le moment on pourra le faire un peu plus tard euh, on est désolé avec le contexte Covid, on va pas pouvoir vous offrir un petit pot à la fin de la, de la discussion euh, pour euh, prolonger euh, encore plus agréablement le moment mais on fera un petit tour euh, euh, notamment avec euh, Anouk et Carole pour euh, présenter un petit peu euh, l'exposition aussi puisque du coup on a les coulisses du livre qui sont sur les murs de la bibliothèque jusqu'à à la fin du mois de janvier, donc ce sera euh, l'occasion aussi de parler de tout ça. Je fais un dernier rappel que j'y pense là. Euh, demain, il y a aussi un atelier de 14h30 à 16h avec Anouk et Carole, euh, qui sera un atelier de dessin et d'architecture aussi pour discuter de ce que c'est habiter et pour dessiner ensemble un immeuble parisien. Il reste encore quelques places, donc s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés pour venir, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ben, Je pense qu'on qu est bon. Donc voilà, si c'est vraiment, on n'est pas, enfin on est un bon groupe, mais euh, l'idée c'est vraiment qu'on discute tous ensemble, donc il y aura un petit temps de questions, mais si au fil de la discussion qu'on va avoir euh, avec tout le monde, vous avez des questions ou des choses dont vous avez envie de parler ou des réactions, vous n'hésitez pas à lever la main, on a un deuxième micro qui va circuler, donc euh, n'hésitez pas, c'est vraiment l'idée de, de discuter ensemble. Je passe la parole d'abord à Carole qui va se présenter et puis on va faire circuler le, le micro. Merci Claire. Merci à vous d'être venu, et, et c'est vrai qu'on est, qu est, qu est ravis de, que ça existe, que ça existe en vrai et qu'on passe un moment avec vous. Alors oui, je rebondis sur ce que disait Claire de, de la bibliothèque, c'est-à-dire que on est là, on a envie d'une discussion, on a envie d'un dialogue. Moi, je déteste les tables rondes solennelles et classiques. C'est un sujet grave sur lequel on a travaillé avec Anouk depuis plus de deux ans et demi. Mais, mais voilà, donc, euh, voilà, là, on va se présenter rapidement. Et puis après, on reviendra évidemment sur le déroulé de cette, cette discussion. Donc, moi, je suis Carole Schex. Je suis, je suis illustratrice depuis plus de 25 ans. Je suis habitante de Paris depuis plus de 30 ans. Et je navigue entre le livre illustré, l'album jeunesse, l'édition jeunesse et puis les installations, les expositions et les résidences en immersion sur différents territoires... Et au fil des 25 ans, je ne savais pas, moi, que j'allais rencontrer autant de monde il y a 25 ans, quand j'ai commencé, quand je suis sortie des arts décoratifs à Paris en images imprimées, donc la section, euh, j'ai eu une formation en édition, euh, je ne savais pas que j'allais rencontrer autant de monde, je ne savais pas que j'allais voir des euh, publics scolaires, je ne savais pas que je, de, je devrais faire des réunions face à des mairies pour parler d'une exposition, je ne savais pas en fait que j'allais être en résidence à la Villa Médicis, je ne savais pas que j'allais être en résidence à l'espace Solidarité Habitat, je ne savais pas que j'allais rencontrer une architecte. Moi, je je pensais que j'allais rencontrer des auteurs et des autrices qui allaient me proposer euh, rencontrer même pas. Je pensais qu'on allait m'appeler parce que j'étais géniale hein, et me proposer une histoire hein, et puis, euh, et puis euh, rester dans mon atelier. Et en fait, au fur et à mesure en fait, des différentes rencontres, invitations dans des salons du livre, hein, j'ai adoré les rencontres. J'ai adoré en fait ce, ce partage et ces moments de, de, de, de début d'histoire. Hein, et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et au fur et à mesure de cette expérience de 25 ans, j'ai pu euh, additionner Expériences différentes de territoires, de lieux, de gens, euh, et puis surtout en fait des âges différents, des métiers différents, des disciplines différentes. Et, euh, et je continue à avoir des auteurs et des autrices qui écrivent des histoires pour la jeunesse ou pour les plus grands dans des formes différentes romans, euh, albums, BD et puis aussi des expositions, et puis aussi travailler donc avec euh, des gens qui ne sont pas du tout dans mon entre-soi en fait, d'édition jeunesse, parce que je déteste ce mot d'entre-soi, et, euh, et, euh, et l'ouvrir. Et puis l'ouvrir aussi, puis retrouver en fait, des gens, des équipes fidèles, parce qu'en fait, Claire a parlé de l'association Ancrage, et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur ce terrain-là avec, avec Anouk, euh, où euh, les débuts, qu'est-ce qu'on fait pour être utile Et moi, mon dessin, en fait, qui s'est transformé en illustration ou en dessin, c'est ma deuxième langue. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième langue-là euh, À un moment donné, faire un livre, oui, il est en bibliothèque, parce que c'est le seul endroit où on peut le retrouver, en fait. C'est le seul endroit où on peut retrouver mes 27 livres dans les bibliothèques, parce que sinon, ils sont pilonnés, ils ne sont plus dans les magasins. Et, et donc, du coup... Euh, de, de, de continuer en fait à être fidèle à ces lieux-là, à le partager avec, avec vous, et puis, euh, et puis au fil de la discussion, eh ben, moi j'en suis complètement touchée, émue, et donc du coup, voilà, on va continuer et, et, euh, et, et surtout s'additionner pour changer euh, et pour continuer à raconter des histoires à, à tout le public, à tous les publics. Donc maintenant, je passe la parole à Anouk Merci Carole. Et eh bien, bonsoir à tous. Merci euh, d'être là. Euh, pour vous raconter un peu ben, mon parcours, Donc, je suis Anouk Mijon. Euh, je suis architecte et maintenant depuis dix ans. Je viens de banlieue parisienne et j'ai fait mon école en banlieue à Marne-la-Vallée. Euh, et j'ai commencé mon parcours en tant qu'architecte dans une agence d'architecture pendant presque six ans. J'ai été même associée euh, dans une agence parisienne on a fait euh, de, beaucoup de réhabilitation pour euh, des immeubles haussmanniens et aussi euh, des, des bureaux dans de la construction neuve, dans de la construction en bois, mais j'y trouvais pas forcément. Euh tout un sens, et surtout, j'étais pas auprès de ceux qui allaient vivre dedans. Et euh, en cas de sens, effectivement, euh, bah, je suis arrivée à l'espace Solidarité Habitat. Parce que j'ai vu une annonce sur Internet, où ils cherchaient des architectes et des ingénieurs de la salubrité pour faire des visites à domicile. Donc, euh, une visite à domicile, c'est euh, un moment très intime, vraiment, où c'est là qu'on rencontre les gens qui habitent. Et en fait, c'est la première fois où, je, justement, je me suis sentie architecte auprès des gens qui habitent. Parce que j'étais chez eux, et qu'il s'agit d'écouter leur histoire, de comment ils habitent, et après, de faire un rapport qui, lui, est très, très carré, si on parle de, de, de, de, de droit, de, de justice, et donc j'ai fait des, des rapports pour montrer si un logement était indécent, insalubre ou s'il était trop petit et qu'on ne pouvait pas vivre dedans et après qui va du coup auprès du juge pour défendre un ménage euh, et donc voilà et je me suis retrouvée voilà, vraiment à exercer mon métier en tant qu'architecte parce que j'étais avec les habitants que j'ai rencontrés et de là effectivement ma pratique a évolué euh, et je suis partie à Calais auprès des exilés Ouh <rire> et, et là effectivement euh, j'ai pas pu là exercer mon métier d'architecte, j'ai pas pu euh, euh, bah, leur donner un toit et donc c'est comme ça que je me suis mise à dessiner et que je suis devenue aussi dessinatrice pour la témoigner de ce qui se passait là-bas et que j'ai rencontré après Carole et Ancrage et où j'ai commencé à mêler ma pratique de dessin et d'architecture euh, et de, de trouver cette nouvelle façon d'être architecte et après voilà avec ce projet aussi à l'espace Solidarité Habitat et aussi en étant sur le terrain auprès des gens et donc avec des personnes qui ont aussi d'autres métiers pour ne pas être totalement trop spécialisé aussi dans ma pratique et être auprès de plus de personnes possibles euh, j'ai exercé euh, avec des personnes qui ont d'autres métiers comme euh, Guillemette ferrier Ray qui est ici <rire> et qui est artiste euh, dans l'art de rue et donc on a fait des résidences sur le territoire auprès des gens où on a carrément travaillé dehors dans l'espace public pour parler d'architecture et, euh, et d'art de rue et voilà ma pratique petit à petit s'est transformée pour être architecte euh, de terrain et même euh, voilà, faire de la maîtrise d'œuvres sociale c'est je crois un nouveau mot qui est en train d'apparaître maîtrise d'œuvre sociale et de là euh, je suis aussi j'ai quitté Paris et je suis arrivée dans la vallée de la Roya et depuis là je fais la nouvelle communauté Emmaüs de Cédric Héroux, donc qui est pour un accueil inconditionnel euh, des, des personnes pour réhabiliter des, des anciens moulins communaux euh, donc voilà dans ma pratique et il y a eu la tempête Alex aussi et donc de faire un pour pouvoir être auprès des habitants. Là, c'était pas forcément de construire, mais c'était justement de revenir au dessin. Et euh, on a fait des, des manuels pour les habitants pour expliquer ce qui s'était passé avec cette tempête qui a été destructrice au niveau des vies et, et des bâtiments et tout. Euh, et on a expliqué, euh, grâce à ce petit manuel, qui étaient les acteurs du territoire qu'est-ce qu'il faisait, le département, la région, et qu'est-ce qui s'était passé pendant cette tempête, parce qu'effectivement, la préfecture ne l'avait pas fait. Donc, on s'est emparé du sujet, et on a essayé via ces manuels, où il y en a plusieurs euh, numéros sur différentes thématiques, euh, d'expliquer voilà, euh, qui a fait quoi pendant cette tempête. Euh, et voilà où ça en est. Et du coup, je suis entre Paris et la vallée de la Roya sur euh, tous ces sujets qui... Que je redécouvre toujours et pour être ben voilà, avec les habitants parce que l'accès à l'architecture ben il se fait pas tant et il y a presque 90% de personnes qui, qui n'ont pas cet accès là donc c'est la manière de faire. Fadila. Oui, donc bonjour, moi je suis Fadila, je travaille à la Fondation Abbé Pierre, donc à l'espace Solidarité Habitat euh, qui est rue de la Réunion. Euh, alors euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais je pense qu'on n'arrive pas non plus par hasard à, à la fondation Abbé Pierre je suis militante pour le droit du logement depuis euh, plusieurs décennies euh, le point que je voulais dire c'est que moi aussi j'étais contente qu'on fasse ça dans une bibliothèque parce que très souvent quand on parle logement c'est très technique soit on en parle avec les mal logés euh, soit avec des gens qui sont déjà dans le milieu, or le mal logement nous concerne tous et on a du mal, je trouve, à, à mettre ce problème sur la place publique pour que chacun s'en empare et qu'on essaye enfin d'en sortir. Et c'est difficile. Donc, à l'espace Solidarité Habitat, c'est un des lieux où on essaye d'avancer. On essaye d'avancer sur le volet juridique, en fait. On fait de l'accompagnement juridique pour les Parisiens qui sont mal logés. Alors, pas... Euh, pas mal loger les gens qui sont sans logement, ça ne va pas être notre, notre public. Mais par contre, on va travailler avec les personnes qui sont menacées d'expulsion, peu importe pourquoi, pour dette, occupation sans droit ni titre, euh, congé. On va travailler aussi sur les personnes qui sont dans des logements insalubres, d'où les interventions des architectes pour aller voir au domicile et constater et voir comment les gens vivent et les désordres qu'on qu peut mettre en avant au niveau des tribunaux pour changer la, la vie des personnes mais aussi pour éviter que de nouveaux locataires derrière intègrent le logement dans les mêmes conditions donc on est vraiment sur deux volets on essaye d'accompagner les personnes à titre individuel mais on essaye aussi que au niveau du droit commun ça bouge et que les choses ne se répètent pas indéfiniment on travaille aussi avec les personnes qui malheureusement se retrouvent à l'hôtel et dans ce quartier il y a plusieurs hôtels où des gens vivent euh, depuis des années dans des conditions euh, inadmissibles pour un coup soit pour eux soit pour l'État mais indirectement donc pour tout le monde euh, et euh, on, on, on travaille avec eux pour les faire sortir de là et surtout de façon plus générale pour essayer que les choses changent qu'on arrête de payer des hôtels plutôt que de construire des logements et de rendre le logement abordable pour que chacun puisse avoir une vie euh, sereine, digne, manger parce que dans les hôtels on peut pas cuisiner, on peut pas emmener, des gens, on peut pas recevoir, on est dans une bibliothèque tout à l'heure il y avait plein d'enfants, ben dans un hôtel on peut pas inviter ses copains et ses copines. Mais pareil pour les adultes. Il n'y a aucune intimité parce qu'en général, vous avez une chambre pour toute la famille. Hein. Pas... Quand vous avez une douche à l'intérieur, c'est le grand bonheur, mais en général, c'est sur le palier, pas toilette pareil. Voilà, donc notre travail, c'est vraiment par rapport au droit d'accompagner ces personnes quand il y a euh, des démarches à faire pour essayer, un, de faire valoir leurs droits de faire sanctionner les marchands de sommeil et euh, on a eu quelques résultats ces dernières années qui nous font bien plaisir, mais aussi de faire valoir le droit au logement. Donc on accompagne aussi ces personnes sur toutes les démarches pour euh, être relogées, donc la demande de logement social, la loi d'Allo, euh, les accords collectifs, voilà, on fait tout, tout ce qui peut être fait pour obtenir que le droit s'applique et que les gens puissent avoir un logement euh, digne, et euh, adapté à leur situation. Bonsoir, je suis Séverine, une bénévole de l'association Grain de Lire et nomade du livre aussi. Euh, je viens donc ce soir vous parler à la place d'Hélène Delbar qui est la coordinatrice de l'association, qui est dans le Vaucluse, qui n'a pas pu monter avec les grèves de train. Donc je vous présente un petit peu l'association, en fait c'est une association qui fait découvrir la richesse créative de la littérature jeunesse en expérimentant des ateliers de lecture, écriture, art plastique, euh, en lien avec le livre. Donc, euh, Le but, c'est d'initier des ateliers culturels et artistiques euh, et d'éveiller, de stimuler la curiosité et le goût pour la lecture et l'écriture des enfants et des jeunes. Euh, et des moins jeunes, hein, évidemment, puisqu'on touche euh, énormément de... Enfin, on a un public vraiment très large. Euh, Grain de Lire propose donc différents propose à différents publics euh, ces ateliers, donc qui sont l'occasion de découvrir des univers euh, d'auteurs et d'illustrateurs, euh, des techniques d'écriture et d'illustration. Euh, on découvre, euh, enfin ça permet aussi de s'essayer à la création. Et ce qu'il faut savoir c'est que nous créons et nous animons ces ateliers avec les mots et les images des livres. Euh, donc l'association euh, est à Carpentras, elle a longtemps euh, investi une boutique éphémère et nous avons déménagé donc cet été euh, dans un local plus grand et qui a un, un bel espace que nous partageons avec deux autres associations toujours à Carpentras donc dans le sud de la France. Euh, grain de lire en fait rassemble tout un collectif de médiateurs et de médiatrices du livre qui viennent de tous les horizons professionnels et qu'on appelle donc les nomades du livre et qui ont été qui sont issus des formations euh, grain de lire euh, Nous proposons entre autres euh, donc aussi des résidences de création, donc, qui permettent d'offrir des temps et des espaces aux créateurs pour renforcer les liens avec les publics. Et donc ces temps de résidence permettent aussi aux artistes de partager des étapes de travail avec les habitants. Donc euh, c'est tout naturellement que Grain de s'est retrouvée porteuse hein, du projet dans le Vaucluse de tous habitants rêver ensemble du chez soi au chez nous dans le cadre de la résidence hors les murs puisqu'il y a eu un, un petit... enfin euh, il y a eu des petits même peut-être <rire> des petites vadrouilles donc de Carole et Anouk hein, qui sont venus nous voir aussi euh, donc nous avons partagé des, des temps d'atelier pour rêver à comment habiter ensemble demain. Euh, donc euh, ça a été euh, des, des détails euh, sur euh, la façon de, de passer de l'individu au collectif, du chez-soi au chez-nous, euh, et... C'était aussi une façon donc de rencontrer euh, sur place les habitants et les nomades de l'association euh, et de faire un travail donc euh, artistique et culturel euh, puisqu'on avait aussi mélangé euh, d'autres types de publics notamment en fait un centre euh, d'accueil d'exilés avec lesquels on travaille aussi régulièrement. Que vous dire d'autre qu'il y a eu un journal de bord aussi qui a été euh, tenu hein, pendant, à, chaque, à chaque visite hein, de Carole et d'Anneau c'est un journal de bord qui a circulé parmi toutes les personnes qui étaient présentes dans lequel chacun et chacune pouvait inscrire euh, ou bien des notes ou son ressenti du moment ou décrire euh, simplement euh, ces, euh, ces moments qu'on qu a partagés euh, tous ensemble <rire> voilà, donc ça c'était pour le, le petit tour de table pour que vous situiez un peu chacune des personnes présentes ce soir. Euh, maintenant on va revenir au début de l'histoire, <rire> au début de ce projet de résidence, et peut-être avec toi Anouk, euh, parce qu'effectivement c'est toi qui as fait le lien entre ben, le SH, Carole... Enfin, voilà, Qui est un peu au, au cœur de tout ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, comment tu es passé de bénévole à l'ESH à ce projet de résidence euh, qui, qui a donné euh, ce livre Tout habitant de tous habitants Bénévole à payer, du coup, en fait. Hein bénévole à payer, en fait. Bénévole experte, on dit. <rire> expert. Avec une compétence, <rire> du moins. Euh, comment on est arrivé à ce projet-là euh, donc déjà parce qu'effectivement j'étais bénévole architecte à la Fondation Abbé Pierre et que j'ai découvert le sujet du mal logement parce qu'étant architecte en fait je ne le connaissais pas avant c'est qu'en arrivant là que j'ai été sensibilisée et, et que j'ai rencontré les habitants et après il y a aussi que j'ai rencontré toute cette équipe et tous ces gens, ces salariés, ces bénévoles qui sont là pour un sujet, qui sont animés pour ça et pour, pour défendre ces, ces personnes. Et, et en fait, ça s'aboue ça de l'intérieur et on, en, on avait juste envie de le, le dire le plus loin possible, tout ce qui se passe à l'espace Solidarité Habitat et tout ce que ces gens font. Et en fait, j'ai trouvé que c'était... Pourquoi pas le rôle d'un architecte que de pouvoir euh, euh, voilà, en parler à ma manière Et en fait, c'est né euh, au début avec Asimina, Ça, ça j'arrive pas, Sal, Salvatore. Merci. En plus, là, je, plus, il faut que je boive. Et... <rire> Avec Asimina, qui est elle chargée de mission sur l'habitat insalubre et indigne. Et c'est vrai que c'est moi, ma partie en tant qu'architecte, qui m'anime le plus par rapport effectivement aux parties, à l'autre partie qui est les expulsions, où moi j'ai moins d'emprise de, en tant qu'architecte. Et en fait, avec Asimina. Euh, elle suivait 10 ménages qui, à l'espace Solidarité Habitat, attendaient depuis plus de dix ans d'être euh, logés, alors qu'ils avaient ce droit-là en tant qu'habitants, euh, qu et ça faisait oui plus de dix ans qu'ils attendaient d'être logés quand même. Et ils avaient déjà fait des recours effectivement à l'échelle nationale avec euh, l'espace Solidarité Habitat ou sans eux, et euh, sans ça donnait rien ça donnait rien. Et donc du coup, ils ont décidé de porter un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. » Et voyons tout ça, et Assimina était très touchée par aussi tous ces ménages qui, pour une fois, étaient ensemble avec une même lutte et où il y avait voilà, des liens qui commençaient à se créer entre ces gens-là. Et ça a été l'idée de, OK, comment on fait avec cette énergie pour pouvoir la garder entre eux, que ça reste un lien fort pour cette lutte de comment être mieux logé à Paris demain et euh, on s'est du coup, on a imaginé, et aussi avec, il y avait des, des réunions avec les bénévoles, et il y avait aussi les 20 ans de l'espace Solidarité Habitat qui qu arrivait, et de comment dire au plus grand public ce qui se passait là, dans ce petit bâtiment euh, qui est dans la rue d'à côté, où il y a 15 personnes qui travaillent et 30 bénévoles, et qui a quand même un retentissement au niveau des luttes juridiques et de son avancement à un niveau national et même bah, voilà, européen. Comment pouvoir euh, dire ça et du coup, c'est l'idée d'un livre pour pouvoir le dire au grand public qui est né. Euh, et, et du coup, voilà, on a commencé à faire un projet. Et puis, et puis en fait, moi, je n'avais jamais fait de livre, je suis architecte. <rire> et, et du coup, c'est là que j'ai pensé à Carole, qui, que je, voilà, où on s'était déjà rencontré, où on a un engagement euh, euh, commun. Et qui, en plus, dans son, sa façon de dessiner, elle dessine déjà de l'architecture, mais à sa manière. Euh, elle enlève les, les façades des bâtiments et elle va dessiner les gens, comment ils vivent, mais sans savoir forcément qu'elle parle aussi de, de moi, de l'architecture, comment j'ai envie qu'on en parle. Et, et je trouvais important, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir inviter quelqu'un à travailler sur ce projet qui connaisse rien au mal logement, à l'architecture à tout ça, pour garder un recul et pour pas, pour pas être trop dans, dans, dans un jargon et une spécialisation comme on le voit en fait avec aussi la Fondation pierre il y a tous les ans le rapport annuel du mal logement mais, mais j'arrive même pas à lire en fait, donc comment il enfin, y beaucoup de gens, donc comment justement, je trouvais important que quelqu'un voilà, tu connais pas, on n'est toujours pas spécialiste du mal logement ni l'une ni l'autre, mais euh, c'est avec notre regard qu'on a voulu en parler pour du grand public. Et, et, puis, euh, et puis, surtout, euh, parce que nous, on s'est rencontrés dans la petite salle-là, on était en train de préparer euh, bah, avec, euh, aussi, il y, des, il y a Magali, il y a Thiobé dans la salle, une illustratrice, il y a Floris Saint-Val aussi, et puis il y a Marc D'Agnon, en fait. c'est Tous ces gens-là font partie, en fait, euh, ou faisaient partie de l'association Ancrash parce que c'est ça aussi, euh, et, on, et on faisait des pancartes pour... Euh, une, une installation et un sitting à l'hôtel de ville à Paris pour dénoncer en fait les les droits pas respectés sur les, la convention de, de l'enfance en fait et et à et nous qui est arrivé comme ça avec plein de questions et cette proposition et moi je dis, mais moi je ne je, je, je sais pas en fait si, euh, si je peux avoir un regard extérieur hein, et, euh, et surtout euh, euh, faire un livre euh, pour tout le monde sur le mal logement, mais moi je me sens pas légitime en fait. En revanche, euh, moi je peux te donner deux, trois, deux, trois conseils pour, pour faire, euh, pour comment on construit, qui on va voir, etc. Euh, euh, « Oui, on peut dessiner ensemble, euh, on peut aller les voir. » peut... Oui, les résidences, je connais. Ça fait, ça fait une douzaine d'années que je fais des résidences. Et... Mais, euh, mais, mais on, va en reparler, on va en reparler. Au début, je pensais en fait... Euh... Euh, être juste conseilleuse. Et, et, et en fait, je ne savais pas qu'on allait faire un livre de 184 pages et que ça allait nous prendre deux ans et demi. Je ne savais pas en fait que ça allait être mon habitante en fait, euh, principale <rire> de ma vie. Et, euh, et ça, c'était chouette comme, comme démarrage. Et puis surtout, on a, comme ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on euh, les a rencontrés on a rencontré cette ruche, qu'on a baptisé ruche au départ, en fait. Parce que, parce que, parce que, parce que du coup, j'ai découvert un monde, un monde que je connaissais pas, un monde qui fait peur, qui fait, qui fait peur, qui est violent. Et puis, j'arrivais pas à comprendre. Moi, j'étais super angoissée pour tous ces, ces chargés de mission et ces salariés, et ces bénévoles. Je sais, je sais pas comment ils arrivaient à faire, en fait, et elles arrivaient à faire. Ça m'inquiétait beaucoup. Je, trouvé, je trouvais que c'était des super-héros et des super-héroïnes. Et moi, j'étais juste illustratrice, en fait j'étais juste dessinatrice. Puis, je me suis aperçue au fil du temps mais souvent, on en reparlera tout à l'heure en fait, de comment on a pu aussi apporter des choses par rapport à ça, donc ça c'est le démarrage et donc le démarrage c'est aussi que c'était un projet qui était fait avec l'espace Solidarité Habitat et avec les ménages et donc c'était comment faire ce, ce projet en participatif et on l'a inventé petit à petit mais c'était vraiment l'essence du projet c'était un projet un livre à écrire il y a à faire tous ensemble avec les euh, salariés, bénévoles et les ménages et les avocats. Donc, euh, donc voilà. Et on a eu une carte blanche de la part de la fondation Abbé Pierre. Et du coup, pardon, je, parce que j'ai oublié. Oui. Pardon. Et donc parce que du coup le participatif aussi, comme on parlait de livres, il fallait un éditeur, il fallait une éditrice, il fallait une maison d'édition en fait. Et très très vite, il a fallu quand même alors, on, on vous montre ça, mais il a fallu aussi poser une forme, en fait, aussi. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que Grain de Lire pouvait être porté le projet par rapport aussi à la maison d'édition, en fait. Donc, euh, euh, on a, Séverine a raconté qui était l'association, quels étaient, en fait, les membres de l'association. Mais, mais voilà, c il fallait aussi des, des partenaires, en fait, additionnés. Donc, ça, ça, le participatif commençait là aussi, en fait. Tiens, Pardon vous n'avez pas besoin de moi en fait parce que vous allez pouvoir enchaîner sur le, directement sur la, la question d'après. Mais justement là, on va rentrer un peu plus dans le cette fois le cœur de la résidence parce que voilà, vous avez été installé à l'ESH directement. Alors comment nous on est bibli, moi bibliothécaire, une résidence d'artistes dans une bibliothèque, on connaît euh, des résidences d'artistes dans des lieux culturels, etc. Mais une résidence d'artistes, artistes et architectes, mais avec aussi cette dimension là comment euh, ça s'installe dans une structure comme le SH et comment vous allez travailler euh, bah, avec aussi bien les salariés, les bénévoles et bien sûr euh, les habitants et habitantes qui venaient euh, sur le lieu bah, déjà pour ça il fallait que effectivement la Fondation les pierres l'Espace Solidarité et les personnes qui étaient dans ce lieu euh, soient prêtes à ne pas savoir ce qu'allait se passer. Et, et nous aussi. Donc effectivement, ce projet, on avait le cadre, c'était possible, et après c'était à nous d'inventer comment ça allait se passer. Euh, et il y a eu différentes phases donc on a mis en place au début une méthodologie ce que j'avais aussi déjà un peu fait euh, dans le cadre d'une résidence euh, à Amiens donc sur différents temps donc déjà c'est bah, être auprès des gens, on a décidé au début qu'auprès des salariés et des bénévoles pour essayer de comprendre le sujet et ce qu'ils faisaient dans ce bâtiment auprès des ménages donc les premiers temps, c'était vraiment d'être comme les petites souris et d'essayer de, de comprendre comment ils travaillaient, comment est-ce que quand quelqu'un arrivait, qu'est-ce que faisait un salarié pour l'accompagner si une personne arrivait et disait « je vais me faire expulser dans une semaine ». Qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça marche Quels sont les rouages euh, Comment ils sont accompagnés enfin, moi, au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça, en fait, que d'abord, il y a un appel téléphonique, ils sont orientés, euh, on va les aider sur leur papier administratif, et que c'est eux qui sont experts en loi, en, en tous ces, ces, ces, ces moments-là, et que vous les aidez à aussi comprendre et pas à faire à la place. Et donc, nous, on, voilà, on était petites souris pour essayer de comprendre tout ça. Euh, et on a après inventé des méthodes donc, euh, d'interviews de, euh, dessinées. Donc, on assistait au rendez-vous et on dessinait et on questionnait. Donc, euh, ce genre de choses euh, dans les méthodologies. Après, il euh, y a eu plutôt un temps où on était vraiment sur place, où là, on a carrément créé notre atelier au sein de l'espace Solidarité Habitat. Où euh, on est venu pour travailler et on était dans le... Comme pour, pour pouvoir vraiment être dans le quotidien des personnes qui y étaient. Euh, donc euh, voilà. Et on a inventé aussi des façons de, de rencontrer les ménages au sein de l'espace Solidarité Habitat. Donc comme des euh, où on se retrouvait euh, à l'accueil, où on a proposé des ateliers, mais ça on va y revenir effectivement. Et euh, on a été aussi chez les chez les gens euh, pour les rencontrer, qui nous racontent leur histoire. Euh, et l'idée voilà, c'était aussi de faire des ateliers participatifs avec tout le monde après le Covid s'est invité donc on en a fait moins que prévu donc on a dû toujours se réinventer se réinventer mais moi ce qui m'a beaucoup marqué quand même c'est ça c'est qu'on est rentré dans un quotidien des salariés et des bénévoles où on a été très très présent près d'eux plus qu'au final auprès des ménages et pour comprendre euh, voilà, toute votre lutte euh, au quotidien je sais pas si tu veux déjà peut-être Carole dire un peu peut-être plus de détails là-dessus et après toi dire ce que ce que ça fait d'avoir une architecte et, et une illustratrice qui viennent pendant plus de deux ans dans votre quotidien oui. euh, où tout ce métier se mélange et ses points de vue deux virus en même temps <rire> <rire> euh, Non, puis je vais, je vais rebondir sur ce que disait Claire par rapport aux résidences de création aussi parce que du coup on allait au bureau euh, moi mon atelier est chez moi euh, et donc, du coup, euh, euh, la méthodologie qu'on a construite, on l'a construite en effet avant d'habiter, de construire notre atelier euh, au sein de, de l'ESH, dans les bureaux. Mais, mais sinon, en fait, c'était une résidence. C'est ça, en fait. C'est euh, un lieu qui n'est pas le nôtre. Euh, C'est un territoire qui n'est pas le nôtre et on est en immersion. Donc là, on était dans le 20e à 500 mètres d'ici. Et... Euh, et et ça, c'est assez étonnant de, de prendre déjà cette habitude-là, en fait. Et, et, euh, et, et moi, ma façon de faire est tout comme celle d'Anouk, en fait. Euh, le recueil, les récoltes, c'est euh, la trousse, et puis c'est les carnets. Donc euh, Là, vous avez l'exposition, en fait. On, va, on fera une balade tout à l'heure, en fait, pour vous, pour vous raconter, pour euh, échanger autour d'un verre fictif de, de, de cette exposition. Mais c'est ça, en fait. C'est cette récolte, en fait. Les coulisses, c'est ça. C'est tout ce qu'on a récolté, en fait, pendant deux ans et demi. Et en effet, à nous, tu disais des entretiens, des interviews, mais on a aussi pas mal écrit. En fait, moi, c'est ça aussi qui m'a aussi très étonnée de nous parce que le quatre mains, il était aussi dans les récits. Euh, et, et ça aussi, on a découvert aussi des choses. d'une résidence, c'est soit un bloc de marbre, en fait, et on enlève et il reste l'essence même, ou bien c'est l'inverse, en fait, c'est de la pâte à modeler, et puis on rajoute des choses. Et, euh, et après, on cuit. Et, euh, et, et du coup, euh <rire> oui, c'est une drôle d'image, en fait. Mais, euh, mais voilà, donc, on ne savait pas, ce qu'on ce qu qu vient de dire, c'est qu'on savait pas, en fait, l'issue. Et encore une fois, parce que ça, on, on cessera jamais de le répéter c'est qu'on avait vraiment cette carte blanche là et au fil du temps on devenait indispensable en fait, en deux mots <rire> tout, pas quand même. Bah, euh, en tout cas le, il y a eu un vide après votre départ je, indispensable. Je crois que personne ne l'est, mais il y, a eu un, il y a eu un vrai vide après votre départ. Euh, c'est vrai que de notre côté, euh, on ne savait pas non plus où on allait, mais par contre, et je crois que c'était ça le point de départ, c'est qu'on a pas mal échangé, Asimina avait pas mal travaillé avec vous, il y avait cette histoire de la CEDH au départ, ouais, et... Bien. Cour européenne des droits de l'homme, pardon, et que, et, et, que, on a eu une relation de confiance, et on, voilà, on était dans une relation de conf confiance, on ne savait pas ce que ça allait donner, mais on savait que ça allait donner quelque chose de beau, et, et surtout de. Je, alors Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de gay, Parce qu'on parle d'un problème euh, difficile. Le logement, c'est compliqué. Enfin, Normalement, ça devrait être simple. S'il y avait assez de logements, les gens pourraient se reloger. Voilà. Mais on n'est pas dans cette situation, en tout cas pas à Paris. Et du coup, euh, le moindre problème du logement, ça se complique la vie quotidienne. Et avec Carole et Anouk... Euh, bah, du coup leur façon de faire, leur façon de discuter et le fait que, alors toi tu connaissais un peu quand même, mais Carole elle était totalement novice et c'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un en fait qui connaît rien parce que du coup euh, on nous pose des questions que nous on a oublié de se poser. Je veux dire, hein, voilà, c'est devenu un automatisme. Et donc là, ça nous oblige à nous réinterroger. Mais pourquoi euh, ça se passe comme ça Pourquoi vous faites comme ça Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, vous nous avez donné aussi euh, des outils. Euh, on a connu le Covid ensemble, le premier confinement, les histoires de. Voilà. Et bien, je veux dire, un truc qui nous plombe, vous nous avez fait des affiches. Que les gens se lavent les mains, mettent les masques, mais elles sont encore à l'ESH. Hein. Je veux dire, c'est un côté euh, gay, agréable, c'est pas plombant. On, on essayait aussi, parce que bon, voilà, des mauvaises nouvelles, on en a le mal logement, mais on a aussi des bonnes nouvelles. Et donc, du coup, avec Carole et Anou, qui a, a été travaillé euh, un tableau aussi pour montrer aux gens qui arrivent à l'ESH, voilà, que ça va peut-être être long, mais que ça se finit pas obligatoirement mal. Voilà, qui a les bonnes nouvelles. Et tout ça, c'était des plus qui ont aussi nourri notre confiance euh, pour continuer à travailler. Et, et on avait aussi cette idée, c'était les 20 ans de l'ESH et on avait envie de l'espace Solidarité Habitat. pardon, On avait envie de faire quelque chose de beau pour le grand public, montrer ce qu'était l'espace Solidarité Habitat un lieu d'accès au droit et d'accompagnement parce que ça c'est important euh, parce qu'on en a besoin il n'y en a pas assez le côté juridique est un levier pas le seul mais un levier important, et on avait envie de le montrer avec des mots accessibles. Bon, malheureusement, euh, même les 20 ans de l'espace solidarité habitat n'ont pas eu lieu à cause du Covid, mais on a là un, un abécédaire qui est, qui est grandiose, qui est beau, qui est accessible, et donc nous on l'utilise aussi pour faire connaître les missions de l'ESH, mais pas que, c'est aussi pour dire, voilà, D'autres peuvent faire aussi, dans d'autres communes, dans d'autres villes, pour essayer de dire, voilà, on peut faire des choses en s'appuyant sur le droit, pas que le droit, mais le droit est un levier euh, qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur le, effectivement, ces ateliers participatifs, de comment euh, on a opéré ça, donc avec ce tableau des bonnes nouvelles, par exemple, euh, où, vu qu'on était... Dans ce bâtiment-là, aussi, on était à l'écoute des demandes et de ce qui se passait. Donc, effectivement, là, c'était Marion qui est chargée de mission prévention des expulsions et précarité énergétique et euh, qui était chargée de récolter auprès de tous ses collègues bah, les bonnes nouvelles. Et quand il y a une bonne nouvelle, bah, ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Et au moins pendant une journée, je pense qu'ils ont à peu près tous le sourire parce qu'il y a aussi les autres moins bonnes nouvelles où chacun a sa feuille à quatre avec les dates des expulsions et avec aussi... Voilà, voilà, ces journées-là où il y a quelqu'un qui arrive et qui, oui, celle-là, on n'a pas pu l'empêcher et on espère que ce n'est pas une mise à la rue. C'est peut-être quelqu'un qui va aller dans un hôtel qui sera aussi mal logé dans son hôtel. Et c'est, enfin voilà. Donc, quand il y a une bonne nouvelle, et on était là effectivement pour ces moments gays, et eh ben c'était du coup d'accompagner à ce que ce soit plus, pas réel, mais qu'il y ait un tableau qui soit à l'accueil et qui, qui fasse partie de ces murs-là et qui soit euh, euh, dessiné construit avec les personnes de l'espace Solidarité Habitat. Et là, c'est là où Carole, dans ses façons d'écrire... Non, c'est que, que chacun son métier, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'à à force en fait de se rencontrer, d'être en immersion, d'être en résidence, euh, je, je, je, nous, on proposions, en fait, euh, des choses qu'on savait faire. Et euh, les Bonnes Nouvelles étaient déjà exposées sur un tableau, mais un tableau euh, euh, en, en liège, avec une petite bordure métallique, euh, et un, un scotch et ça tombait en fait parce que c'était au-dessus des radiateurs mais c'était toujours des bonnes nouvelles et nous notre métier en fait c'est de euh, on ne les voyait pas parce que la lumière n'était pas tout le temps euh, et c'était dans l'entrée et, et comme on, on avait installé un climat de confiance en fait dans la discussion et dans le dialogue on nous dit mais ça c'est moche c'est moche en fait et c'était vrai c'était vrai. Et donc, en revanche, en fait, voilà ce qu'on va vous proposer, en fait. Et, et après, et on a rebondi parce que les résidences, c'est du rebond, c'est euh, quand il y a eu ces mesures sanitaires particulières et quand on n'a pas pu faire autant de participatifs, autant de rencontres. Ben, on s'est dit, ben, le tableau des bonnes nouvelles, ça va être en participatif avec justement les salariés et les bénévoles. Et, ça, et après, ça vit sans nous parce que ça, ça, ça, ça continue à vivre sans nous. Et, et, et, voilà. et ça, c'était vraiment en effet euh, une, un plus. Et puis, là, en cette période, on a fait aussi un sapin de Noël. <rire> <rire> un on a fait quand même un sapin de Noël et un, un sapin de Noël réutilisable parce que quand on déjeunait une fois oui je crois que c'était sur un déjeuner ça aussi ça devenait un atelier de participatif et euh, la grande discussion c'était euh, euh, l'environnement, le recyclage et, euh, et on est ben, si on peut vous proposer un sapin de Noël et pour la troisième année ou le ou troisième, année, troisième année on a, voilà, quelqu'un a fait un plan a fait, a fait deux plans, a fait plein de plans, et, et, et moi j'ai mis langue de chine en fait, parce que moi je, je suis toujours les plans d'Anouk, et on a on a monté en fait un, un sapin de Noël. Mais ça tu vas en parler. Oui, non, c'est qu'effectivement on était aussi au sein d'une entreprise et qu'on on a découvert aussi ça. Je pense pour Carole où on est toutes les deux dans le libéral, où c'est aussi comment comment on gère une entreprise et, et les les gens qui travaillent au même endroit et toutes ces questions là. Et, qu'on a découvert, bah on, si on a pu aider à un moment, pour même le sapin de Noël, ça fait plaisir à tout le monde. Non, mais c'est enfin, comme le tableau des bonnes nouvelles et le sapin de Noël, c'est important pour euh, pour les équipes, pour les bénévoles, mais c'est aussi très important pour les, jeux, les gens qu'on accueille, un d'être dans un cadre agréable, et même si on parle de choses graves, on est quand même dans un dans un lieu convivial et voilà, chaleureux et c'est important, donc le sapin de Noël et d'ailleurs on l'a ressorti on l'a ressorti cette année, oui il y avait eu aussi la petite table quand on pouvait encore se poser avant le Covid, des coloriages qui étaient mis à disposition avec des crayons pour les adultes, pour les enfants euh, voilà donc c'était sur la table où il y a le café, il y avait aussi des très beaux dessins, donc du coup les gens, ben ils s'arrêtent, ils regardent, mais c'est aussi vrai pour les partenaires. Quand les partenaires venaient, ils regardaient, ils disaient ah oui, c'est sympa, ça donne aussi des idées de, de, de mettre à disposition des lieux d'accueil euh, agréables, chaleureux, même si on parle de choses difficiles. Euh, alors, juste les bonnes nouvelles, vous les retrouvez dans le bouquin. Il y a un... Il y a un... Le sapin de Noël, je crois pas. Ouais, mais voilà. Donc il y a une page sur les bonnes nouvelles. Vous pouvez le retrouver dans le dans le livre. On va peut-être revenir un peu au fond aussi du du sujet, euh, c'est-à-dire le mal logement à Paris, parce que euh, voilà l'idée de ce soir, c'est de bien sûr de parler du du bouquin de comment il s'est construit, mais de quand même en profiter euh, pour euh, pour parler un petit peu euh, de ce sujet grave. Euh, du coup, peut-être toi, Fadila, si tu peux nous redonner euh, Quelques éléments qui te paraissent un, un peu clés sur le sujet ou nous parler aussi un peu plus de, de ton travail à toi, de comment... Tu nous as parlé de comment fonctionnait l'ESH de façon un peu générale, mais peut-être nous donner quelques billes ou ce qui te paraît important de transmettre aux gens qui sont là ce soir. Avant ça, je vais juste moi, vous donner quelques chiffres. Moi, j'ai besoin de chiffres pour me représenter des choses. Et euh, les personnes mal logées en France, ça représente... Tu me dis, si je me trompe, mais 4 millions de personnes. Et euh, en Ile-de-France, ça représente 1,2 million de personnes euh, sur 4 millions qui sont, euh, c'est ça. Donc en fait, ça fait une personne sur 10 en Ile-de-France qui est mal logée. Donc euh, quand on regarde l'échelle de la salle, euh, il y a beaucoup de monde en fait. Il <rire> y a beaucoup de monde. Bah, de toute façon, la région ile de france et, euh, et Paris, euh, je veux dire, c'est là où il y a le plus de problèmes. Si on arrive à régler le problème en ile de france et à Paris, je pense qu'on trouve les solutions pour tout le territoire. Euh, alors nous, à l'espace Solidarité capita on ne s'occupe que des Parisiens. Hein, notre public à nous, c'est les Parisiens. Euh, après il y a une agence Île-de-France qui travaille avec des associations sur l'Île-de-France, comme il y a plusieurs agences euh, au, niveau de, au niveau national. Donc, euh, au niveau de... de pour moi, en tout cas, je m'occupe de la prévention des expulsions sur un, sur un territoire. Hein. On est répartis par territoire euh, pour des, des histoires d'équilibre de charge de travail et euh, aussi d'avoir euh, des relations on va dire, privilégiés sur ces territoires. Donc, euh, la prévention des expulsions, bah, c'est des gens qui... Euh, soit, Là, on l'a vu, d'ailleurs, avec la période de euh, la crise sanitaire, hein, c'est des gens qui avaient soit une très bonne situation, qui étaient logés dans le privé, et qui, malheureusement, comme ça peut nous arriver à tous... Euh, ont eu un accident, un, parcours de vie, un accident dans leur parcours de vie, baisse de ressources, plus en capacité de payer un loyer et se retrouvent avec une, une dette locative qu'ils ne pourront pas payer et encore moins reprendre euh, le paiement de leur loyer. Donc tout ça, ça engage des procédures. Vous avez aussi euh, les personnes qui sont logées dans le parc social et qui ont... Euh, pour X raisons, voilà, des, des des dettes aussi, parce que ils ont pas réussi, il y a eu une suspension d'aide au logement, il y a un problème, par exemple, c'est d'actualité en ce moment, enfin, euh, depuis un petit moment, les rendez-vous à la préfecture pour renouveler ses titres de séjour, ben, quand vous attendez 6 mois, 8 mois pour avoir le renouvellement, vos droits, ils sont suspendus en attendant. Mais le loyer, il court toujours. Voilà, donc ça peut engager... Euh, des, ça peut entraîner des, des dettes locatives et donc des procédures et vous avez aussi des euh, gens, ben, les propriétaires qui donnent congé parce qu'ils veulent récupérer leur, leur, leur logement, la loi le permet alors, soit un congé pour, euh, pour reprise, soit un congé pour vente, soit euh, quelquefois pour euh, pouvoir le relouer plus cher quand ils regardent le prix du marché et qu'ils se disent que ça serait plus intéressant. Mais ils ont le droit de donner un congé. Donc voilà, les personnes, elles arrivent euh, à, à la Fondation Pierre, à l'espace Solidarité Habitat. Donc, elles peuvent arriver en tout début de procédure. Pour nous, c'est l'idéal mais elles peuvent arriver aussi en toute fin de procédure, c'est-à-dire même avec le concours de la force publique euh, accordé. Alors là, on est en période de trêve, donc même s'il est accordé, bon, on a un peu de temps pour essayer de voir euh, ce qui peut être mis en place, euh, demander des délais et s'assurer qu'au niveau de la recherche logement, tout est mis en place. Quand on va arriver au mois d'avril, on n'aura plus beaucoup de temps. Mais pour chaque situation, de toute façon, tant que les gens ne sont pas expulsés, on essaye de voir quel levier est possible, comme on peut faire pour euh, les maintenir dans le logement, soit de façon pérenne, soit en attendant d'être relogés. Quand les gens sont dans le parc social, notre, notre objectif, c'est pas d'expulsion, parce que le parc social, c'est une mission publique, donc soit le, la, le loyer est trop cher et on peut essayer de voir pour un échange de logement moins cher, soit il y a des droits à ouvrir. Voilà, c'est notre objectif, ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours mais c'est quand même moins compliqué quand c'est le parc social que quand c'est le parc privé. Quand c'est le parc privé, une fois qu'on a une décision du tribunal, c'est compliqué de trouver un accord avec le propriétaire qui veut récupérer son logement ou qui en a assez de son locataire, peu importe pourquoi. Et puis après, on a aussi tous les occupants sans droit ni titre, qui eux, de toute façon, n'ont pas de droit sur le logement, étaient soit hébergés chez le locataire qui est parti euh, voilà et qu'il n'a il pas donné signe de vie, soit le locataire a donné congé donc ils sont obligés de partir on a aussi toutes les personnes qui habitent euh, en hôtel et avec qui c'est compliqué ou des gérants veulent les mettre dehors si l'hôtel n'est pas un logement c'est vrai, mais quand on y vit à l'année c'est notre domicile donc là encore l'hôtelier ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas mettre quelqu'un du jour au lendemain dehors sous prétexte que c'est un hôtel. On a la même chose avec les structures d'hébergement qui pensent quelquefois qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent parce que c'est un hébergement. Donc tout ça, pour nous, c'est de les accompagner justement au niveau du droit, de regarder ce qui est possible et quand... Euh, on, on va faire jouer le droit et en parallèle on va regarder les solutions, enfin, les dispositifs pour faciliter leur, euh, leur logement. C'est tout ça notre accompagnement. Donc ça peut durer entre une année, trois ans. On a quelques familles dans le cadre de l'habitat indigne plus qu'on accompagne depuis quatre euh, ans, cinq ans. Vous avez peut-être entendu parce que ça fait beaucoup de bruit, on a aussi des marchands de sommeil qui louent des logements euh, de 4-5 mètres carrés. Voilà. Si les gens ne le savent pas, je veux dire, pour eux, c'est... À la limite, on en a un qui nous disent mais le propriétaire, il m'a rendu service en me louant ça. Je veux dire ils ne se rendent même pas compte que le propriétaire, euh, d'abord, est dans l'illégalité et profite de leur situation de vulnérabilité. Donc, quand les gens ne le savent pas, ben, ils restent dans cette situation. Heureusement, il y a toujours des bonnes âmes, quand ils sont au courant de ça, qui vont leur dire, mais il faut aller voir soit la DIL, qui est une, une association qui fait aussi de l'information sur le logement, ils informent. La différence avec la Fondation, c'est qu'on accompagne. On informe et on accompagne. Euh, il y a aussi euh, les élus, les mairies qui donnent aussi notre adresse. Voilà, donc Les travailleurs sociaux, on a 50% des gens qui nous sont orientés par les services sociaux. Voilà, Mais on, on se rend compte qu'on a un certain nombre de personnes qui arrivent, par exemple, après une décision, si on les avait rencontrés avant la, avant la décision, on aurait eu une meilleure décision. Donc c'est vrai que je dis que le droit est important, et que c'est urgent, de, quand les gens sont mal logés, quand il y a un problème avec le propriétaire, de pas les laisser seuls et de leur dire d'aller voir des gens qui, qui connaissent et qui vont pouvoir les conseiller. Quand il n'y a rien à faire, on le dit aussi aux gens. Quand on dit « ben non, là, au niveau du droit, il y a, il y a rien à faire », euh, tout a été fait, il faut regarder pour euh, si vous avez bien fait toutes les démarches pour le relogement et on vérifie avec eux si tout est cohérent et accessible. Après l'autre problème du logement malheureusement c'est que quoi, même quand tout est fait, le souci c'est qu'il n'y a pas assez de logements accessibles et qu'on manque de logements sociaux voilà, sur Paris c'est vraiment très très compliqué 10 ans d'attente pour un logement social ça n'a rien d'exceptionnel malheureusement oui. Euh, pendant tout le projet, euh, j'avais une petite euh, affiche au-dessus euh, de l'espace de travail, c'est « ça peut arriver à tout le monde ». Et, et c'est aussi pourquoi on est là et que vous êtes ici et que on est là avec ce livre pour être auprès de tous les publics et du grand public. Et que ce soit dans une association, dans une bibliothèque, dans une librairie, dans l'espace public, dans des écoles. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et on a rencontré, euh, là ce qui me vient en tête, c'est cette, euh, cette femme qui devait être plus jeune que moi et qui était en école d'architecture et qui était logée en crousse, et qui ne pouvait plus payer son crousse pour son, sa, sa chambre pour dormir, et qui est expulsée, qui avait une dette locative à 22 ans qui explosait les scores, et qui devait choisir entre continuer ses études d'architecture pour loger des gens, et elle, elle n'était plus logée. Donc on en revient à des... Enfin voilà ça, ça, ça, voilà, ça arrive à tout le monde, et... Ou sinon les oui enfin se loger à Paris euh, quand on a une petite retraite euh, Comment on fait On bah, on peut plus y habiter donc est-ce qu'il faut partir est-ce comment on peut rester mais on c'est son quartier c'est son appartement comment comment changer d'appartement avec tous ses souvenirs et ne plus avoir l'argent comment le dire à sa famille qu'on peut plus habiter là où on était avant on le dans... à ses enfants comment se faire aider donc aller à l'espace solidarité habitat mais donc euh, donc tout ça et c'est ça, c'est qu'on a rencontré tous ces gens et que euh, ça peut arriver absolument à tout le monde. Oui, dans, dans le ça peut arriver à tout le monde, ce qui, euh, un des motifs de demande de logement social, c'est aussi les séparations. Le divorce, voilà, le divorce, c'est quelque chose de, de récurrent. Et nous, on a des gens qui euh, sont divorcés et qui continuent à vivre dans le même logement. Parce qu'il n'y a pas de, pas de solution, sauf que le logement il a été attribué à l'un des deux parents, par l'un des deux par le juge des affaires familiales, et que voilà la personne peut être mise dehors du jour au lendemain. Nos enfants, je veux dire aujourd'hui, même s'ils ont une situation correcte, euh, se loger à Paris dans le privé, il faut avoir une très très bonne situation. Voilà, donc on a vraiment, vraiment un problème d'accessibilité du logement et c'est pour ça que ça peut vraiment nous arriver à tous et, et je voudrais rajouter là c'est aussi par rapport à mon expérience mais pourquoi aussi ça m'a semblé important de faire ce livre et pour que les gens connaissent leurs droit au logement parce qu'en fait on ne les connaît pas c'est que des fois j'arrivais en visite à domicile parce que euh, ils étaient arrivés à l'espace Solidarité Habitat parce qu'ils se faisaient expulser et c'est après les rendez-vous et avoir rencontré les personnes de l'espace Solidarité Habitat, et en racontant leur quotidien que les salariés se disaient hm, « il y a quelque chose quand même d'assez étrange, euh, c'est peut-être quand même insalubre, il y a quelque chose qui ne va pas, on va demander à faire faire une visite à domicile pour aller vérifier. » Et là, on arrivait et ça faisait euh, ben voilà, 16 fois cette page pour vivre. Et en fait, ils ne savaient même, même pas où ils ne voulaient même pas se... Je... C'était normal pour eux, mais non. Et en fait, c'était une méconnaissance de leurs droits. Euh, et ils venaient là parce que pour se faire aider, parce qu'ils étaient expulsés, alors qu'en fait, ils étaient dans un habitat qui était impropre à l'habitation. C'était, c'est des caves, c'est enfin, sous les toits. C'est trop petit. Et c'est juste, voilà, parce qu'il y a un moment où, euh, voilà, ce livre c'est pour sensibiliser et pour Peut-être que les gens connaissent un peu plus leurs droits au logement et pour que ça circule et le dire. Et, et puis après, en fait, euh, alors on en a rencontré, on les a rencontrés, mais après aussi, c'est euh, comment témoigner, et comment euh, les raconter. Euh, et, et, et ça, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui, qui a été compliqué pour moi, parce que, euh, parce que comment les rendre... Euh, quand on leur posait la question, très, très, très souvent, euh, ils nous disaient... mais moi, je veux pas qu'on, je veux pas qu'on me reconnaisse. Euh, je ne veux pas, pas qu'on qu soit, que je sois citée, euh, parce que, et tu le disais, Fadila, en fait, par rapport à mes enfants, par rapport à ma fille, euh, par rapport à un tel ou une telle. Et, euh et, et du coup, c'était troublant parce que, parce que, donc, on faisait du dessin, donc, le dessin a une autre, un autre droit par rapport à la, à la représentation, mais malgré tout, on, on les reconnaissait, euh, parce qu'on citait, je, me, je pense à Canel le Chien, par exemple, d'un de, de, couple de retraités euh, dans, un, dans une résidence euh, euh, où il y a un appartement pour les retraités, bref, et, mais on les reconnaissait quand même, en fait. Et, et, et, et donc, au, au fil du on installait un climat de confiance, on les écoutait. Et, et on pouvait euh, un peu les citer en dessin, en, en récit, et, et c'est comme ça en fait qu'on arrivait du coup à partager parce qu'il fallait quand même au bout du compte partager, <rire> il fallait récolter, mais il fallait. On savait que l'issue c'était un livre qui allait être édité, qui allait être visible, qui, a, qui, qui devait être pour le tout public. Donc après, comment on fait en fait par rapport à ça Et c'est vrai que alors il y a la façon de dessiner de dos, moi je suis une grande spécialiste des dessins de dos, et <rire> mais, mais quand même, mais quand même un monsieur qu'on voit très très souvent euh, au sein de l'ESH, à la Fondation Abbé Pierre, euh, qui est souvent sur des réunions publiques, mais qui ne voulait pas qu'on le cite, malgré tout, alors qu'il prend toujours souvent la parole. Et, euh, et, et pourtant, si on ne témoigne pas, si nous, on n'est pas des... Moi, mon, moi, mon boulot, euh, D'ailleurs, je me suis tue quand vous avez parlé chiffres, euh, parce que moi, c'est pas mon boulot. ça. Mon boulot, c'est d'être passeuse. Et, et, et, et, mais il faut que je passe avec des, des informations dessinées. Et ça, c'est vrai que par moment, euh, moment ben, c'était compliqué de ne pas les citer. Et puis, il y a des fois, je me souviens un monsieur... Dans, qui vivait dans un hôtel hein, grâce à une chargée de mission, Audrey, qui nous a dit, mais lui, il veut, en fait, être cité. Lui, il veut témoigner. Lui, il veut parler de tout ça, en fait. Lui, il veut que la télé vienne, en fait. Et, euh, et, et donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment très, très riche de tout ça. Et, euh, et après, ben, on, a, on, a, on a tricoté tout ça. Parce qu'après, en fait, c'est devenu de la matière, tous ces témoignages. Il a fallu sortir le sensible, sortir l'affect, euh, sortir le, le, le glauque et le grave. Parce qu'après, il a fallu ben, construire le livre. Ça aussi, c'était un autre, une autre étape, en fait. C'est bien, Carota fait la transition, du coup, parce qu'on va peut-être justement parler de ça, de, de comment on construit ce livre. Euh, bon, vous avez déjà raconté un peu comment vous avez travaillé à quatre mains, mais effectivement, vous avez chacune votre manière de dessiner, chacune votre manière d'écrire, chacune vos compétences, chacune votre sensibilité aussi, et du coup, euh, bah, comment on fait pour travailler à quatre mains pour faire un bouquin? Euh, pour choisir ce qu'on met dedans, pour choisir que ce soit un abécédaire euh, voilà, comment ça a pris forme concrètement et puis euh, peut-être aussi la partie grain de lire justement sur la partie euh, édition plus concrète Bonjour je venais de faire un abécédaire en fait, pour, pour, pour une maison d'édition qui s'appelle les éditions du pourquoi pas qui s'appelle l'autre c'était une histoire de, écrite par Christine Bégel et c'était un abécédaire sur la laïcité et, euh, et, et donc voilà il, il est sorti il y a 3-4 ans et puis, euh, et puis quand on a eu toute cette récolte donc là, elle est sur le mur, elle est encore dans nos carnets donc les écrits, les récits et puis aussi ce qu'on n'a pas dit, pardon de revenir un peu en arrière mais la résidence, c'est aussi, en fait, le, le, le pacte qu'on avait passé aussi avec l'espace Solidarité Habitat, c'est de, de leur montrer l'évolution et on a construit un blog, euh, un blog qui, qui, qui régulièrement euh, montrait euh, l'évolution de cette résidence, de ce travail en, en chantier. Et, euh, et donc on, on, a, on accumulait en fait des, des récits, des témoignages, enfin bref, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et, euh, et puis lors d'une phase de travail, on s'est dit, mais ça va être un abécédaire, c'est tellement simple de faire un abécédaire parce que c'était des boîtes par l'air être euh, des mots euh, et puis dans les mots en fait on a pu justement trier, il y a eu une séance de travail en fait sur un mur et on a mis en fait tous nos mots, tous nos récits par rapport à ça et donc là d'un seul coup, c'était je me souviens très très bien ce jour là, d'un seul coup en fait on s'est trouvé très allégé, euh, on, on, on avait une solution euh, pratique et réaliste parce que si à un moment donné on se disait mais on, il, on va pas faire un bouquin de 500 pages en fait, c'est pas possible euh, et, et là quand on a eu cette idée d'abécédaire, d'un seul coup, ça devenait vraiment concret. Et le livre commençait à, à arriver. Et, euh, et ça, voilà. Donc ça, c'était une solution. Et puis après, rares sont ceux et celles, en fait, qui triturent mes images en tous les sens. Mais pour la petite anecdote, en fait, Anouk... Euh, <rire> triturais mes dessins sur le vif, les dessins de terrain que j'ai pu faire et que je faisais dans mes carnets et les, et, les, et les mettais en négatif, les changeais de côté, les transformais, les additionnais évidemment avec les siens parce que tu le dis quatre mains mais c'était vraiment quatre mains et ça c'était moi c'était une phase que j'adorais en fait alors des fois j'étais pas forcément toujours d'accord par rapport au sens que ça racontait par rapport à ce qu'on avait envie mais rarement en fait et c'est tout ça, ça, ça correspondait toujours, en fait. On a, on a été vraiment quatre mains aussi dans le sens et dans la réflexion. Donc voilà en, en, en gros ce, ce tricotage qui <rire> monte. <rire> et, euh, et, et au fur et à mesure en fait le chemin de fer du livre s'est construit chemin de fer en fait c'est toutes les doubles pages les unes après les autres et, et à un moment donné on a pris la décision en fait euh, alors on a tourné à 160 pages 180 pages 190 pages et puis après par rapport à alors on pourra reparler par rapport à l'éditeur grandir mais après on avait quand même un max d'un de, de, nombre de pages quand même par rapport au, au coût euh, Effectivement, comment on a fait le livre toutes les deux et aussi avec les autres, parce qu'on a aussi laissé de la place à sous des salariés ou des ménages d'écrire leur texte, leur, leur, ce qu'ils avaient envie de dire dans, dans ce livre. Euh, et donc ça, ça a été possible et on n'y a pas apporté de modification. C'était voilà, un choix aussi fort. Euh, et comment travailler toutes les deux effectivement avec chacune nos compétences et euh, en fait ce livre on a quand même mis deux ans et demi à le faire moi en tant qu'architecte c'est le temps pour faire un bâtiment donc c'est un livre et un bâtiment c'est le même temps et effectivement normalement je au début quand on fait un projet architectural bah oui il faut choisir les matériaux et tout et petit à petit on le construit et là ce livre au final bon, l'analogie est peut-être un peu simple mais c'est aussi ça, je l'ai fait avec comment, comment je faisais de l'architecture et même dans mes dessins je fonctionne en, en calque où ça va être différents dessins qui après vont être changés au niveau informatique et donc j'ai intégré aussi ceux de Carole et on, on a créé comme ça une vraie palette euh, de, de, de matériaux pour pouvoir construire après ce livre qui est, euh, où j'ai aussi fait tout le graphisme et la mise en page où euh, c'était de décider c'est plein, c'est vide et comment on construit ce livre euh, donc voilà et on, moi j'ai découvert aussi euh, oui comment travailler euh, bah, à quatre mains, comment on écrit un texte des fois on l'écrivait toute seule mais de faire toujours des ping-pong aussi c'est pas ce mot là, on va le réécrire de cette manière là les dessins on pouvait aussi dessiner soit chacune de notre côté et après les mélanger soit on a fait aussi des fresques où euh, voilà, on est un mètre par un mètre là par terre, on commence une à dessiner, on se tourne, on continue le trait de l'autre, ça moi c'est des pratiques que j'ai découvert et en fait qui me manquaient moi dans le, dans le milieu architectural en fait, où il y a carrément là enfin c'est un échange même d'outils de main à main qui était très, très agréable pour faire du, du collectif et du ensemble quoi donc, euh, donc voilà pour un peu le livre oui. Euh, Séverine je vais peut-être repasser un peu la parole peut-être tu peux nous raconter plus votre participation à vous en quelques mots au moins sur euh, la mise en forme et puis après sur le comment il est diffusé aussi ce livre, on a dit qu'on en parlait un peu je vais toucher deux mots parce que finalement enfin, c'est surtout Hélène Delbar qui a supervisé tout ça euh, bah donc à Grain de Lire on sait bien que les livres ouvrent des portes dans les murs donc on est toujours très concerné dès l'instant qu'il y a des projets comme ça qu'on peut valoriser sous forme de livres euh, donc ça a été évidemment euh, tout de suite un plaisir de pouvoir répondre aux envies de Carole et d'Anouk ensuite on a travaillé, on travaille hein, euh, quand on, on imprime des, des projets comme ça avec un imprimeur qui est pas très loin, qui est dans le Vaucluse aussi, donc pas loin de nous. Euh, c'est une façon de travailler localement et, et d'une certaine manière, en fait, d'avoir un travail éthique hein, quand même. Et voilà, c'est bon très général hein, ce que je peux vous dire. Je... Oui, je veux bien rajouter... Euh, que, effectivement, aussi depuis le début de ce projet de livre, euh, s'est beaucoup posé la question de bah, comment il va vivre. Et ce projet, du coup, on a voulu intégrer assez rapidement. Moi, je ne connaissais rien au monde de l'édition. Euh, mais pour qu'il soit accessible, ce livre, bah, il faut qu'il soit gratuit. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Et on en est venu à la conclusion qu'on voulait qu'il soit gratuit pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Euh, parce que sinon ce livre-là il vaut cher et donc pas accessible en librairie et c'est pas le grand public qui va aussi en librairie et donc c'est un projet qui a été subventionné à 100% donc nous on a été voilà, quand même payé pour faire ce projet et ce livre est gratuit donc c'est à l'inverse, je crois, de ce que j'ai compris, de, de tout le système d'édition et tout. tout. Ça ne s'est pas fait beaucoup plus. Non, c'est pas à l'inverse, c'est une autre façon, en fait, de faire du livre. Mais on est financé jusqu'à la fabrication du livre. Ça, c'est important aussi de le dire. Du coup, on a été obligé, à un moment donné, de se poser la question avec Anouk, Bah, on en fait combien d'exemplaires euh, un livre jeunesse, enfin en tout cas dans les maisons d'édition pour lesquelles je travaille, il, il, mes, mes précédents livres, c'est entre 1500 et grand maximum 3000 exemplaires. Grand maximum. Plutôt 2000 exemplaires, on va dire. Là, ce livre, en fait, à un moment donné, on, en faisant aussi un tour de table avec, euh, avec l'espace Solidarité Habitat, la Fondation Vieux, puis aussi dans les agences sur le territoire, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait en fait On fait combien d'exemplaires euh, On en a fait 3000. Il y en a 3000 hein, d'exemplaires. Ce qui est Pareil énorme. Alors c'est énorme parce qu'il parce que, y a aussi la diffusion, la distribution, parce que tout ça, c'est pas rien, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il est stocké, ce livre. Alors moi, j'habite à Paris, donc moi, le livre, il est stocké à 500 mètres d'ici, dans les, dans les caves, en fait, de l'espace le, de Solidarité Habitat. Il y en a aussi à Gravelir à Carpentras. Il y en a aussi chez Anouk dans la vallée de la Roya. Donc il a fallu aussi s'occuper de ce stockage. Parce que la chaîne du livre, alors pas, on n'est pas sur l'inverse, on est à fond dans la chaîne du livre. Un problème aujourd'hui dans l'édition, c'est justement le stockage, en fait, enfin, pour tous les produits d'ailleurs manufacturés. Et du coup, bah, voilà, on, nous aussi, on a des problèmes de stockage de livres, mais on a trouvé la solution. Mais voilà, il y a ça aussi. Et puis, comme ce que je rebondis sur ce que disait Anouk, et, et je répète ce qu'elle dit, parce que je suis complètement d'accord et raccord avec ça, c'est que c'est un choix, donc on l'a mis en quatrième de couverture, le livre est gratuit, alors oui, pour qu'il soit accessible à tous et toutes, hein, mais aussi parce que ce livre a été financé, donc le livre, normalement, est soumis au droit d'auteur, en fait, et là, et là c'était pas cette façon-là de faire le travail, en fait, par rapport à ça, puisque, puisque c'était financé en amont, donc pour moi, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de, de, de, de, de démarche à faire par rapport à ça, en fait, et plus il sera distribué, plus il sera visible, hein, plus il sera lu et, et, et porté, euh, plus mieux on s'en portera avec un sujet aussi, aussi grave et sérieux que, que, que le mal logement. Donc ouais, on a on a géré toute, la, toute cette chaîne et puis aussi par rapport aussi donc, à la distribution. Et eh ben c'est pas simple, c'est pas simple en fait, de distribuer un livre gratuit. C'est pas simple du tout parce que moi les endroits en fait où je travaille sont les librairies aussi. Hein, les livres sont dans les, les librairies. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas simple d'avoir un gratuit en librairie. Il y a quelques libraires partenaires qui l'ont déjà, qui vont l'avoir et qui le portent déjà, mais ce n'est pas simple de toute façon. Mais là, on, on, on revient à ce qu'on disait aussi, on est dans une bibliothèque. Euh, les bibliothèques, il y a encore un accès en fait, gratuit par rapport à l'emprunt ou en tout cas à la consultation. Et ben voilà, le livre, en fait, c'est le travail qu'on qu va faire, qu'on va mener après. Et, C est, c est, le livre, il n'est pas juste là ce soir euh, et puis après il n'existe plus en fait, il a, il a sa vie, euh, sa vie après, évidemment. Là c'est la deuxième fois qu'on le présente euh, au public et la première fois c'était au festival C'est pas du luxe à Avignon. Euh, et on l'a présenté, on était dans l'espace public et donc là justement on a pu euh, bah, le raconter à, au Badaud, au Festivalier. Et ça fait vraiment et on s'était accompagné aussi d'une fresque géante à colorier, un immeuble à colorier pour habiter ensemble en espace un peu en couleur. Et ça fait sens, voilà, d'être du coup là pour la deuxième fois ici dans une bibliothèque. Et après, voilà, c'est aussi une boîte à outils. Donc là, il y a des gens tout à l'heure qui passaient et qui disaient qu'ils en avaient déjà parlé, qu'ils s'en étaient servis dans leur cadre professionnel. Donc euh, c'est ça aussi le but. C'était aussi pour l'espace Solidarité Habitat que ce soit un outil. Mais pour moi en tant qu'architecte, en tant qu'illustratrice et vous en, avec vos, vos envies et vos compétences et tout, comment vous allez vous servir de ce livre euh, pour le faire vivre Parce que c'est pas là la fin d'un projet, c'est le début de comment il va vivre et comment on va parler du mal-logement euh, à Paris et ailleurs, il faut aussi qu'il aille ailleurs, dans d'autres métropoles. Euh, moi, j'habite à côté de Nice, c'est la deuxième ou deuxième ville où il y a le plus de. Non, quatrième, pardon. De France, où il y a le plus de personnes mal logées et il n'y a presque pas d'associations qui sont présentes sur le territoire pour faire changer les choses. Euh, donc, euh, voilà. Et moi, en tant qu'architecte, effectivement, je veux m'en emparer euh, pour aller dans des écoles d'architecture. Et moi, je n'ai pas été informée que, du mal logement quand j'étais étudiante. Et je pense que les choses sont en train de changer. J'ai déjà reçu quatre mails d'étudiants en architecture qui voulaient s'emparer de ce sujet-là ou qui préparent des thèses sur l'accueil des exilés en tant qu'elle est notre rôle en tant qu'architecte. Et par rapport au mal-logement aussi. Et il, ces étudiants le voulaient parce que voilà, c'est une boîte à outils. Et qu'il y a de l'information et il y a aussi du récit, il y a de la vie des gens. Et donc c'est cet ovni-là. Parce que c'est un ovni ce livre. Il y a un peu de tout. Il y a de la vie réelle des gens et il y a aussi... Euh, des, des chiffres et des statistiques et du juridique et de, des lois et donc euh, donc voilà je commence à m'énerver okay. du coup je vais peut-être parler tout de suite là, de ce que nous euh, oui. on va en faire mais effectivement une de mes questions en ce moment c'est dans quel rayon on va le mettre <rire> parce qu'effectivement c'est effectivement un ovni et euh, on a un rayon société où plus râler mais il pourrait presque aller avec nos moment graphique aussi, parce qu'il est très graphique et que voilà, alors il y a la question de où il faudra le mettre, de où il sortira le mieux aussi, c'est des questions qu'on se pose en bibliothèque. Euh, voilà, moi je le redis en tout cas tout de suite, c'est que ce que je trouve vraiment génial avec ce bouquin, c'est qu'effectivement ça rend abordable des sujets, euh, enfin moi effectivement j'aurais pas lu forcément un essai de 200 pages sur le mal logement, même si... Euh, je, suis, je me sens intéressée par le sujet, j'ai envie de lire des choses d'actualité et tout ça. Mais euh, celui-là, il permet vraiment euh, euh, ben de s'y plonger. Euh, les images, ben, elles, nous, elles nous renvoient bien la réalité dans la figure, elles rendent euh, humain effectivement, elles mettent des, des visages ou des dos <rire> euh, sur euh, les témoignages qui y sont. Il y a tout ce côté effectivement témoignage, chiffres qui alterne et qui permet à la fois d'avoir quelques données théoriques, juridiques sur le sujet et en même temps d'être dans la vraie vie des gens à travers ça. Donc c'est vraiment super. Donc effectivement ici on va essayer. Ben, on, a, on a diffusé un petit peu avant, euh, avant la rencontre parce qu'on voulait qu'il y ait pas mal de gens ce soir qui, qui ont eu ce livre entre les mains déjà. Donc c'est chouette. Merci d'être venu. Euh, et puis on va vous donner la parole tout de suite après aussi. Euh, donc c'est vraiment chouette d'avoir ça, et ben, on espère qu'on va pouvoir continuer à faire des choses autour de ça, et voilà, ça, ça va avec le fait que c'est chouette d'avoir l'expo la soirée ici, et de faire le lancement. Et voilà, en tout cas c'est effectivement bien d'avoir aussi un beau livre sur un sujet grave, effectivement, et que... Euh, euh, c'est pas parce qu effectivement, ce que effectivement ce que, ce que tu disais aussi sur l'accueil, euh, nous ça nous parle carrément, l'accueil, le fait d'avoir un lieu convivial pour que les gens y rentrent et tout ça. Mais effectivement, d'autant plus dans des situations graves, avoir du beau avec, mais ça peut que, que aider à apporter les choses. quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, super d'avoir ça en bibliothèque, puis on va faire des petites listes pour que ça circule partout. <rire> euh, voilà. Est-ce que du coup on passe aux euh, euh, questions dans la salle Alors on avait aussi proposé éventuellement, s'il y a des gens qui sont partants, à euh, des gens de, de lire des petits extraits euh, de ceux qui ont celles et ceux qui ont eu le livre entre les mains. Donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de commencer, moi j'avais un petit extrait aussi en tête. sais que ma collègue Élise aussi. Donc euh, si quelqu'un veut se lancer, il se lance. Sinon, on peut démarrer aussi. Non, je, je, je vais, je vais peut-être démarrer moi avec ma petite lecture que j'avais. C'est le couple dont on a parlé tout à l'heure. C'était pour revenir un peu sur euh, le fait, euh, ce que disait Anouk, du fait que euh, ça peut toucher tout le monde. Moi, c'est un, une des choses qui m'a marquée dans ce livre. Enfin, on le sait, mais euh, on a quand même des clichés en tête quand on parle du sujet. On voit toujours les mêmes personnes en tête. Donc là, de, de remettre un, une petite dose sur attention, oui, bien sûr, il y a des gens qu'on a en tête et qui sont plus facilement concernés, mais en fait ça peut vraiment toucher tout le monde. Et donc c'était la page sur euh, Madame et Monsieur, elle et leur chien canel effectivement, euh, qui est une double page que j'aime bien, parce que justement, on a à la fois, bon, je ne vais pas tout lire parce que ça va être un peu long sinon, mais il euh, y a à la fois euh, un témoignage, et à la fois sur l'autre page des chiffres euh, sur ce sujet, donc euh, qui concerne euh, le logement des personnes âgées, euh, à Paris, « Madame et Monsieur L ont eu une belle vie à Paris. Ils y ont toujours travaillé, jamais eu de vacances. Ils l'aimaient, leur affaire familiale, ça c'est sûr. Une vie familiale et professionnelle dans les beaux quartiers, une vie animée, des balades avec leurs chiens sur les quais de la Seine. La retraite s'annonçait belle, même si tous les deux étaient conscients que cette retraite allait être petite. Tout a basculé à l'aube de cette retraite. Tout est parti d'un règlement en blanc. » Tout s'est enchaîné. Une procédure pour des impayés de loyer a été enclenchée. Madame et Monsieur n'ont pu respecter l'échéancier prévu par le juge. Leur trop petite retraite n'a pas pu couvrir leurs dettes. Se faire aider Madame et Monsieur, elle n'ont pas voulu en parler à leur famille. Sans doute appréhendaient-ils les réactions, lire la peur, la honte dans les regards. Ils ont préféré se faire aider par une assistante sociale, tout en maintenant leurs efforts pour payer au-delà même de l'échéancier prévu. Accompagnés, ils ont déposé une demande de logement social, une demande de résidence pour seniors et ont candidaté sur le site Loc'Annonce de la ville de Paris. Ils n'ont pas baissé les bras. Une bonne nouvelle est enfin arrivée. Leur candidature a été retenue pour un appartement résidence dans une des 98 résidences du centre d'action sociale de la ville de Paris. Des logements destinés à des personnes âgées autonomes souhaitant être relogées dans de bonnes conditions de confort tout en conservant une totale autonomie de vie. Logés dans le troisième arrondissement, monsieur et madame, Elle ne resteront pas loin des quais. Le chien pourra s'y promener comme d'habitude. C'est important les habitudes. C'est important les repères. Ils n'ont pas pu prendre tous leurs meubles, tous leurs souvenirs de leur vie passée. Mais aujourd'hui, ils ont été relogés et ils vont bien. Être retraités à Paris, c'est ça aussi. C'était peut-être la petite chose on n'a pas trop parlé. Enfin, je ne sais pas si on peut développer là-dessus, mais c'était... Euh on en a discuté un peu aussi, que et vous en parlez dans le livre, que quitter ce logement, enfin pour certains c'est un soulagement parce que le logement est un salut qui vit dans les très mauvaises conditions, mais pour d'autres c'est un déchirement parce que on voit le cas de Madame Monsieur elle, où ils sont aussi, euh, ben il y a tous leurs souvenirs, c'était leur vie en fait, donc euh, je ne sais pas s'il y a des choses à dire. Ah oui, je on, on, on le remarque beaucoup, par exemple, dans les congés, des gens qui habitent là depuis euh, 25 ans, 30 ans, et puis il y a un congé, et, voilà, ils sont obligés de partir. c'est euh, Sachant que le, euh, le logement privé, c'est inaccessible, et que le parc social, quand on a des ressources modestes, on ne va pas obligatoirement choisir le lieu où on va habiter, loin de là. Donc du coup... Euh, c'est une double punition, on quitte un lieu dans lequel on vit, on, c'était notre chez-soi, et on va sous, très certainement changer de quartier aussi. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire avec les gens pour les préparer à ça. Pour, euh, et aussi tous les a priori hein, sur les différents quartiers, par exemple les gens qui habitent dans le 5e, 16e, moi je m'occupe du 15e, euh, du 5e, euh, quand on leur dit le 20e, le 19e, Bon, les gens, euh, c'est pas possible. Bon. Ça fait partie aussi du travail à faire avec les gens, d'anticiper, pour les préparer, pour euh, éventuellement aller voir d'autres quartiers, comme éventuellement d'autres communes aussi que Paris. Euh, mais c'est vrai que c'est un crève-cœur. Voilà, c'est vraiment... Euh, on, on, entre guillemets, on a l'impression de les assigner à résidence, en Et fait. Et il y a aussi le fait que ces gens qui attendent un logement depuis tellement, tellement longtemps. Euh, ils l'espèrent, donc ils, ils ont le temps d'espérer de, au mieux comme espérer au pire. Et dans ce parcours du combattant, c'est qu'il y a un moment où ils peuvent même plus dire non, même si on leur propose un appartement euh, qui est à l'autre bout de la ville, ils ne connaissent plus personne, ils, ils vont rompre tous leurs liens sociaux. Et s'ils disent non pour ce logement-là qui leur plaise, plaise pas et qui change totalement leur vie, ben, ils n'auront pas un, une autre proposition. Donc, c'était aussi. Voilà, enfin. Est-ce que. Fin, on a abordé justement ça dans, dans, dans le droit de dire non, euh, qui, est, qui est très important. Enfin, tu me diras qui, mieux que moi. Qui n'existe pas. pas. Oui. <rire> et, et puis aussi, par rapport à monsieur et madame L, en fait, c'était aussi euh, euh, la, la, la trouille de trop vieillir rapidement. Parce que parce qu'il y avait ça aussi quand on a été chez chez, chez eux et chez elle en fait le Monsieur était pas là mais euh, mais c'était euh, euh, elle nous en a pas parlé mais c'était aussi euh, je suis persuadée de, de l'EHPAD la maison de retraite ou la dernière habitation aussi en fait il y a ça il y avait il a ça aussi en fait et, et je me souviens qu'elle nous montrait en fait enfin puis ça se voyait puis puis en, là pour le coup moi en tout cas j'arrivais avec mes yeux de dessinatrice donc tout était euh, prétexte à être dessiné euh, Et il y avait des, des, des meubles avec des, des mini-collections. Euh, tout était recentré. Euh, et ça, c'était assez troublant et touchant, en fait. Et puis, contente aussi, parce que c'est ça, le, le, ce que tu nous as lu, Claire, c'est contente d'être là parce qu'ils allaient bien. Euh, et ça, c'était très troublant. Euh, et à chaque fois, de toute façon, pendant deux ans et demi, ça, vous l'avez certainement ressenti et entendu, là, ce soir, c'est... Moi, j'étais entre les deux. Enfin, on était... <rire> Euh, on était entre les deux, entre le, le grave et le joyeux, le léger et, et, et le, le, le glauque, le, le bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, euh, le, le, la, le, le, le, le surmenage, en fait, ou le, le truc où on se disait « euh, mais oui, on va aller dans la rue, peut-être, parce que ça suffit pas, la justice non plus ». Euh, et, euh, et tout ça, en fait, on était entre les deux. Euh, et, euh, et, et quel beau moment, tout cas, monsieur et madame. Euh, je ne sais pas si. Moi, j'ai un texte que j'ai écrit qui, qui me parle beaucoup, mais il est peut-être un peu trop long à lire. Donc, vous serez peut-être invité. C'est justement sur ce qui est habité, page 86-87. Et en fait, je crois que c'est un peu la première visite à domicile que j'ai faite. Et ça, enfin, ça, ça me rend encore très émue d'avoir découvert ce que. Bon, je peux le lire. Vas-y, vas-y. Hein, hein vas <rire> Tu veux qu'on Habiter Paris. L'immeuble, au 76 rue Dengen, dans le 10e arrondissement à Paris, présente une façade de quatre étages en pierre de taille d'une grande qualité architecturale. Les modénatures natures géométriques au rez-de-chaussée font plaisir des badauds, levant le nez. La végétation sculptée dans la dureté de la pierre tente d'alléger le quotidien des habitants. Trois fenêtres par étage. Un mètre sur deux de haut. Des rideaux légers de coton blanc habillent cinq fenêtres. Deux sont entrouvertes et laissent passer des bribes de vie intérieure. Le reste des fenêtres est fermé. Leurs vitres en contre-jour reflètent la façade d'en face. La porte d'entrée est massive et est en bois. Un digicode de touche usée contrôle son ouverture. Un porche traverse ce premier bâtiment en bon état et dessert une première cage d'escalier et le local des boîtes aux lettres. Ensuite, il donne accès à une cour minérale bien maintenue et fleurie, débouchant sur deux autres cages d'escalier. La cour est à l'image des cœurs d'îlots parisiens, pavés et joints de sable. Les trois façades blanches en U captent et font descendre la lumière jusqu'aux fleurs en peau. Rhododendrons, bambou, hortensias, vigne, vierge et rosiers, d'autres plantes grimpent sur les murs de l'immeuble mitoyen. La tenue minutieuse du lieu est sûrement l'œuvre d'une gardienne ou d'un gardien de l'immeuble au bon goût végétal. L'emplacement des plantes semble avoir été choisi soigneusement pour créer une atmosphère accueillante. Ce bâtiment est l'image même de l'immeuble parisien. Toute famille, nouvelle venue à Paris, tout étudiant rêveur, tout travailleur au rythme effréné souhaite vivre dans ce genre d'immeuble. Taper le digicode, entendre le système de la porte se déclencher, annonçant « Bienvenue chez toi ». Pousser la porte lourde en bois en ressentant « Tu y seras en sécurité ». Passer le porche tous les jours, indiquant « Tu habites dans l'architecture et les mouleurs parisiennes. » Retirer son courrier affichant « Tu habites bien à cette adresse. » Puis, contempler la cour, y rencontrer un voisin, échanger « Nous sommes bien ici. » Pousser la porte en laiton et bois, s'engouffrer dans la cage d'escalier, se rappeler toutes les mains l'actionnant depuis 168 ans d'histoire et de vie d'habitant attendre l'ascenseur dans le bruit feutré du tapis rouge épais et usé, pour enfin arriver chez soi et se dire « j'habite ici ». Mais voilà, ces trois cages d'escalier sont inégales dans leur taille et leur maintien. celle menant chez Madame M et l'escalier de service. 60 cm de largeur, 6 étages, 118 marges de 18 cm. Reprendre son souffle. L'escalier tourne, tourne et ne semble desservir que les locaux du dernier étage. 60 cm c'est la largeur des épaules. Sans sac de, de course et sans enfant dans les bras. Des bar barreaux manquent au garde-corps. Retenir sa respiration jusqu'à ressortir du bâtiment. Attendre de pouvoir se dire je n'habite plus ici. Et ça, je crois que c'était à peu près ma première visite à domicile. Et en fait, ce que ça a déclenché, c'est que maintenant, j'ai l'impression, dans Paris, j'arrive à détecter tout ça, en fait. Je le vois partout. Je vois une fenêtre, j'ai l'impression, ah, là, il y a peut-être des personnes mal logées, et là aussi, et là aussi. Mais en fait, ça m'a ça enlevé un écran où j'ai, c'est ça, il y a une façon de voir maintenant la ville, où j'ai une nouvelle lecture de la ville et de ce qu'il y a derrière ces façades-là, et des gens qui y habitent. Et voilà, si ce livre peut déclencher ça chez certaines personnes, bon, c'est le but. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un extrait à lire, peut-être. Pascal Alors, c'est à la lettre V, visite à domicile. Et sur la page de gauche, il faut le tourner en ceinture, il faut en non, de l'autre côté, justement, vers l'extérieur, qu'elle capte flou dans votre tête. Je vais vous faire comprendre. C'est pire. Et là, vas-y, je vais voir. Non, Infraction ouais. au sens. Pour l'artère. Ça marche ou pas Ouais, on va essayer, Donc, essayer comme ça. Il faut éteindre celui-là, je pense. Ou alors on prend les. Il faut l'éteindre. Moi, j'aurais dit je me l'envoie pour l'éteindre celui-là. Parce c'est. Donc, V comme visite à domicile. Et donc, sur la page de gauche, il y a infraction. Décret numéro 2001-2120 0, 1, 2, 1, 2, du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement des Sur la page de droite, il y a infraction au sens. Oui. Apprécier le bruit des voisins à travers les cloisons, C'est presque rassurant. Louis s'adapte pour reconnaître le pas du bailleur qui passe tous les mois et clamer son lit. La vue. Se faire chouette. Tourner la tête de tous les côtés et voir la même chose. La pièce est si petite qu'un d'yeux suffit à la connaître par cœur. Le toucher. Deux pas. Entre son lit et sa douche, Madame tend le bras et se trompe entre l'éponge de la vaisselle et son grande toilette. Se recentrer sur son ventre ou un être vie. Se dire qu'il serait mieux qu'il reste. La peau colle à la cloison fraîche pendant les nuits chaudes d'été. L'hiver, il faut éviter de frôler à 5 cm les murs qui dégagent le froid parisien. La grisaille rentre à travers la pièce et la pièce se rétrécit encore plus. Perdre les sensations, perdre le toucher. Le goût. Le petit déjeuner au lit, c'est tous les jours. Mais aussi le repas du midi et du soir, car elle n'a pas de place pour une table. Perdre le goût des choses. L'odorat. Une seule ouverture vers l'extérieur. 35 cm par 60 cm pour remplir le local d'air. L'air de Paris se mélange à l'eau bouillante des pâtes, l'odeur du shampoing et du radiateur portatif brûlant la chaussette oubliée. L'air est vicié. Perdre l'odorat. Retrouver l'essence. Toujours pas d'invité. Sauf depuis que les démarches pour classer ce local impropre à l'habitation ont débuté. Des nouvelles personnes viennent. L'assistante sociale a été la première à venir. Puis le service technique de l'habitat de la ville de Paris et l'architecte venu pour l'espace Solidarité Habitat. Ouvrir la porte de ce local pour en sortir et recouvrir ses sens. Deux années de lutte pour ressentir sa vie à nouveau. Ah, ça marche. Je voulais juste rebondir par rapport justement à ce texte-là. Et que dans le livre, effectivement, donc, euh, il y a une page où c'est euh, comme un rapport à, à, de visite à domicile. Donc, c'est juste les plans et, euh, de l'appartement. Et après, la page d'après, c'est juste les lois et ce qu'on fait comme document pour, pour, euh, la, au niveau juridique. Voilà. Et donc, c'est voilà, les lois. Et ce qui ce livre a permis, c'est de pouvoir montrer la vie, en fait, c'est-à-dire... C'est le plan habité, c'est-à-dire cette femme qui vivait dans euh, que quelques mètres carrés, et c'était comment elle vivait entre son lit, sa douche et faire ses... à manger. Et aussi, du coup, comment, elle, au lieu d'expliquer des lois et des infractions, bah, pourquoi est-ce que dans ce rapport qui va au juge, il n'y a pas aussi comment elle y vit pour de vrai, et comment elle se déplace dans son, dans son appartement, plutôt que juste des cotes et euh, où est-ce qu'il y a un lit c'est aussi comment elle le vit. Donc voilà, ça ça m'a permis. Voilà, le livre a permis de faire ça, de pouvoir aussi raconter la vraie vie des gens et pas juste un plan et des infractions. Il y une autre question. Une autre lecture. Lecture. Merci. Je voulais lire le, le petit texte autour du mot ménage euh, parce que c'est un mot effectivement qui existe toujours euh, donc concernant le logement et c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup euh, dans le quotidien et là qui me paraît important parce qu'il y a des, des choses qui sont, assez, qui sont bien vues. Euh, le ménage a une demande de logement social depuis dix ans. Donc là c'est trois petites réflexions euh, à propos de, de gens que vous avez rencontrés. Euh, le ménage a 43 points de cotation. Le ménage va pourtant être expulsé le 3 mai. Le ménage vient d'être relogé. Ensuite, donc ensuite euh, une de vos réflexions. Un ménage, unité statistique, unité de population occupant un même logement. 1, 2, 3, 4, 5 personnes vivant sous un même toit. Je suis un ménage. Faire le ménage. Habiter un lieu demande de l'entretien, d'y mettre de l'ordre et parfois un ménage de fond. Le ménage est dedans et dehors, en éliminant l'inutile qui prend trop d'espace ou la mauvaise place. Les objets, les choix et les gens autour de soi. Scène de ménage. C'est une querelle sous un toit de personnes vivant ensemble. Alors que le mot devrait dire scène d'amour où les personnes prennent soin l'une de l'autre sous un même toit. Un ménage, vivre ensemble être avec toi, être avec toi, théoïté. Nous, prenons soin de nous, ménageons-nous. Ménager plutôt que déménager. Alors, se répéter ce mot ménage dans tout ce qu'il a de vivant. L'équipe de l'espace Solidarité Habitat prend soin des ménages le temps qu'ils puissent reprendre soin d'eux-mêmes. Ménage vient du latin demeure. Alors, bon, comme ça. Euh, on est nul si on ne comprend pas la loi. C'est page 26. Si je l'ignore, ça veut dire qu'elle ne me protège pas. J'ai forcément tort vu que je l'ignore. Nul n'est censé ignorer la loi. Ce célèbre adage me culpabilise car bien sûr que je l'ignore, la loi. C'est énorme, toutes ces lois. Et puis, je n'ai pas le temps. L'État nous culpabilise. Fallait se renseigner. Fallait demander. Fallait réfléchir. Fallait demander de l'aide. Désolé. <rire> Oui, moi un peu fort. Non, mais ça va, je, oui, je voudrais juste te lire les euh, questions, parce que, ah. je trouve que les questions sont importantes. Et c'est un peu pour reprendre ce qu'elle dit de tout à l'heure, quand elle a avancé son, son, son exposé sur la non-popularité du thème du logement. C'est un vrai problème, parce que vous dites aller dans la rue, mais dans la rue, en général, il n'y a jamais plus de 500 personnes, au maximum quand on fait une manifestation sur le logement. En 2017, quand il y a eu euh, euh, le mouvement Vive l'APL qui a rassemblé 70 organisations, le maximum qu'on a été, c'est dans un meeting à l'Hôtel de Ville, il y avait 500 personnes. 70 organisations dont la Fondation, enfin, etc., Des syndicats, enfin, enfin. Donc c'est un vrai problème. C'est comment rendre populaire, effectivement, cette question du logement qui concerne tout le monde, mais euh, sur lesquels il n'y a, a pas de prise de position citoyenne, C'est la grande question. Comment faire ça voilà, Il est clair que là, il euh, y a quelque chose qui peut aider, bien sûr. Alors Moi, j'ai l'impression de ce que l'on est en train de faire, là, de lire, c'est euh, comme... Il euh, y, y a de quoi faire un théâtre. Là. Non, mais c'est vrai. C est, c est, c est, vous y avez pensé, sans doute, non non mais, c est, c est... non, mais on pourrait faire là euh, une amorce de quelque chose à mettre sur une scène. Enfin, bon. Alors, comment le logement pourrait être un sujet primordial Comment rendre l'accès au logement inconditionnel Ne faudrait-il pas parler du mal-logement et de l'habitat à d'autres moments que pendant les périodes électorales On n'en parle pas beaucoup. Non. Non. Puisqu'il existe une... aide. Juridictionnel, pourquoi n'existerait-il pas une aide architecturale gratuite pour garantir l'accès à l'architecture à toutes et tous À qui revient la responsabilité de garantir un habitat digne pour toutes et tous À partir de quand un logement est considéré comme un logement indigne, comme du mal logement Comment le logement pourrait être un vrai choix politique Et je voudrais simplement dire par rapport à nous, que par rapport à Nice, que Nice est le, le plus mauvais élève <rires> du logement social, en menton. particulier pour les ménages à faible ressource, selon une étude qui vient d'être effectuée. C'est oui. menton, le oui. pied. Merci. De plus, de plus de... Pas les deux. Pas les deux. Pas les deux. Oui. Pas les deux. Bon, je voulais juste rebondir. vas-y. Vas-y, rebondis à trois. Oui, du coup, je voulais rebondir, effectivement, pourquoi on ne parle du logement qu'en période électorale. Malheureusement, on est en période électorale et on n'en parle pas du tout. Moi, ça me ferait beaucoup de bien qu'on en parle un peu. Je ne sais pas si... Il enfin, faut voir ce qui serait dit, mais au moins qu'on en parle. La crise sanitaire a permis, quand même, à un moment donné de mettre ce problème sur le, devant de la scène, justement de montrer que la difficulté des gens dans les petits logements, dans les logements insalubres, euh, et ce que ça avait causé comme euh, dégâts autres que le problème d'être simplement hein, enfermé. Mais voilà, si aussi ce livre, en tout cas pour moi, s'il permet aussi à un moment donné qu'on qu puisse mettre ça sur la table et essayer d'obtenir euh, des vraies réponses et derrière, des vrais moyens, euh, ce serait bien. Mais on n'a pas encore trouvé, on cherche depuis longtemps euh, comment faire pour que euh, ça ait du poids et qu'enfin on, on trouve une solution au mal bon logement qui, je tiens à le rappeler, coûte plus cher que de construire du vrai logement euh, digne. Mais bon, pour le moment, on, on en reste là quand même. Et aussi pour revenir par rapport à... Le, le logement en tant que droit constitutionnel. Enfin, être logé, ça permet aussi de bien travailler, et la santé, les liens sociaux, donc c'est vraiment la base de, de beaucoup d'autres droits, qui est quand même à noter. Euh, comment rebondir euh, légèrement Mais, <rire> c'est pas le propos, mais en tout cas, c'était un moment très chouette et très émouvant, cette lecture. Merci beaucoup. Et il euh, y en a peut-être d'autres, mais juste pour rebondir sur la, la double page question. Et euh, c'est, il y a des moments en fait où euh, on n'a pas forcément apporté des réponses. C'est pas le but de ce livre, mais en revanche, on avait envie euh, de laisser justement ces questions là et de les répéter et de les ré répéter en fait, parce que euh, parce que c'est ça qui nous a tenu en fait à nous parler de cette petite étiquette qu'il y avait au-dessus de sa tête. Euh, ça peut arriver à tout le monde. Et moi, je n'avais pas de réponse à ces questions, en fait. Et, et du coup, qui revenaient en boucle. Et il euh, n'y avait pas d'image non plus. Il euh, n'y avait pas besoin d'avoir une illustration, un dessin sur le vif, un dessin à quatre mains. Il euh, y avait juste cette, ce cul ce, ce comme question, ce point d'interrogation et, et, et, et, ce, et ces lignes et ces interrogations. Et, et ça, voilà, c'est aussi ça la façon qu'on a eu de répondre dans ce, dans ce documentaire avec, euh, avec nos façons aussi. Et c'était là une bah, page typographique avec un vrai sens euh, de questions euh, répétées à se poser du coup et à se reposer et à poser je sais pas s'il reste encore des questions des remarques et puis sinon on va peut-être conclure si vous voulez dire un dernier ben je... petit mot ouais c'est un secret le financement non on a dit, l'a dit ah, c'est la fondation Bépierre ah c'est la fondation c'est la fondation Bepierre. Bepierre. Ouais. Ah, moi j'avais une autre question sur la diffusion, c'est-à-dire que est-ce que vous pensez sur les exemplaires que vous avez les diffuser plutôt dans les zones tendues voilà. c'est l'idée peut-être, c'est ça Peut-être que le dernier mot il peut être à nouveau là-dessus, mm -hmm. sur euh, à qui, à qui. Enfin, on a dit comment le diffuser, mais peut-être euh, le public plus mm -hmm. précisément. Et puis après on, on part sur la petite mm -hmm. visite avant mm -hmm. de se dire au revoir pour de bon, de mm -hmm. faire un petit peu le tour dans la salle pour celles et ceux qui veulent. Et, et, et du coup, euh, par rapport en fait à la diffusion, zone tendue et pas que. Euh, et, et aussi, euh, à chaque fois, en fait, lors de nos déplacements, moi maintenant, je l'ai dans, dans mes bagages, en fait. Donc euh, du coup, euh, on, le, on, le, on, le, on le montre et on le diffuse comme ça. Et puis, euh, il est sur les agences, il sera sur les agences régionales, en fait, de la Fondation Ambé-Pierre. Euh, et puis, il y a l'année prochaine, en 2022 lors d'événements euh, organisés et co-organisés par l'ESH et la Fondation Abbé-Pierre, en fait, on, le livre, ou les livres, ils seront... Enfin, en tout cas, on, on, on travaille là-dessus, en fait, par rapport à ça. Euh, pour l'instant, c'est sur les bibliothèques, en fait, qu'on... Qu en tout cas, moi, c'est plus ma, mon côté par rapport aux bibliothèques, aux, aux CDI, des collèges et des lycées aussi. Euh, ce matin, il y avait une formation ici... Euh, avec des documentalistes, en fait, et ben, du coup, on en a profité pour, euh, pour le raconter, et ça se fait aussi comme ça, en fait. Et puis, et donc, et puis après, euh, on, on est en train d'organiser ça, en fait. Oui, on a déjà fait euh, une liste euh, importante euh, d'endroits qu'on des... souhaite qu'ils soient. Euh, donc, effectivement, pour l'instant, on a privilégié Paris parce que c'est sur le mal logement parisien, mais bien sûr qu'on a en tête aussi les autres grandes villes où il y a beaucoup de problèmes de mal logement, et euh, par exemple, et après avec nos compétences, donc oui, les écoles d'architecture sont déjà contactées pour que ce soit dans les bibliothèques, euh, sciences politiques, les écoles d'assistants de, sociaux, euh, des associations euh, qui sont euh, vraiment euh, choisies aussi par rapport à cette thématique-là, qui peut être dans les bibliothèques ou dans les ressources, il y aura aussi les CAUE les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de toute l'Île-de-France, et après, il y a aussi bah, les mairies, des élus. Il y a aussi du cas par cas où on veut que ce soit cette personne qui l'est et on va lui envoyer pour qu'il puisse y avoir une lecture voilà, d'une personne une personne. Et après, l'idée, c'est qu'il est vraiment accompagné. Donc là, on propose aussi euh, des ateliers, euh, une immersion euh, soit dans voilà, une exposition ou un atelier participatif qui mène architecture, et, euh, et dessin, euh, une conférence, et c'est nous qui allons, voilà, avec le livre, mais aussi en fait le SH qui va pouvoir se déplacer avec, et on a aussi des personnes qui sont déjà intéressées pour juste le prendre comme outil et aller avec eux, leurs compétences en tant qu'assistants so sociaux ou quoi, le présenter. Et donc il va vivre comme ça, petit à petit, et, euh, et après c'est aussi des gens qui nous envoient un contact et qui veulent ce livre-là, donc ça va être rappelé en fait les 3000 exemplaires. Oui, en fait du coup chacun euh, euh, le quand, en fonction des partenaires, par exemple on, on, on en a remis quelques uns à des associations euh, locales, des toutes petites associations, mais qui sont en lien avec des gens euh, qui peuvent être concernés par le mal logement ou qui ont besoin de, de savoir. Donc du coup, voilà, on en donne deux trois en fonction des lieux où on va aller. Je suis allée dans une association de on j'en ai ramené deux parce que il travaille pas que sur le logement, mais le logement est aussi euh, interne. Donc du coup, ça permet aussi de. de bah, c'est devenu, enfin pour moi, hein, c'est devenu un outil de lutte contre le mal logement en fait. Hein? Prendre connaissance, savoir de quoi on parle, ça permet de mieux lutter. Donc du coup, il faut. Il, on peut pas le donner comme ça au tout non, ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut vraiment choisir les personnes, les lieux à qui, où on peut le poser. Et je pense que. On va pouvoir le distribuer. Et on n'est pas pressé. Il n'y a pas la nécessité de, voilà, de tout donner dans l'année. On va prendre le temps pour qu'il soit vraiment utile. Mais, mais oui, mais enfin, on pourrait parler des heures, mais ça, c'est vraiment important aussi. On, on, a pas, euh, euh, bon, on a parlé de plein de choses, mais la résidence, c'est nous donner du temps. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est important aussi. Et on a aussi le temps... Euh, de de le diffuser aussi parce que c est, c est, et et voilà parce que malheureusement dans deux ans comme le disait tout dit là le problème sera encore là et et, et, et on, voilà on nous a donné la possibilité d'avoir le temps et ben on va le prendre et, euh, et, et ça c'est intéressant aussi parce que c'est rare hein, d'avoir ce temps là euh, et du coup euh, c'est important en tout cas euh, c'est précieux en tout cas c'est très précieux. Oui, c'est ça, on compte sur chacun, chacune d'entre vous, là, si, si vous avez des élus que vous connaissez, euh, n'hésitez pas, quoi, à faire passer ça. Euh, on en aura, on va en garder quelques exemplaires à la, à la bibliothèque, qui seront en prêt, mais aussi, euh, parce qu'on en aura aussi, parce que l'expo dure jusqu'à fin janvier déjà, donc on va avoir des gens qui vont passer. Euh, oui, et puis l'ESH, c'est pas loin, effectivement, donc, euh, voilà. Euh, on va se balader et vous allez nous montrer un petit peu plus ce qui est là-bas. Mm -hmm. Et bien, on vous suit. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.